Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rop, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jouer le tout nouveau codex Astra Militarum, le dernier sorti de cette V9 de Warhammer 40 Qu'est-ce que je joue aujourd'hui Je joue un bataillon et un détachement soutien. Je vais prendre la doctrine régimentaire supériorité blindée qui va me permettre de dire que mes chars, et il y en a trois dans la liste, il y a deux Leman Russ et un char Rogeldorn, ils vont compter pour 5 sur les objectifs. Et je vais prendre Tireur d'élite de précision, qui va me donner le mot-clé Tireur d'élite de précision aux unités qui ont le mot-clé régimentaire sur leur data sheet. A savoir, dans cette liste, bah, il y a euh, nos amis les O'Greens qui ne l'auront pas. Et, euh, et en plus de ça, je gagne une reroll d'un jet de, de touche par unité. Donc ça, ça fait plaisir. Ça ne mange pas de pain, sachant qu'il y a pas mal d'unités. Euh, ça permet de stabiliser un petit peu les jets. Qu'est-ce qu'on retrouve comme entrée On a le bon vieux Seigneur Solaire, Léonus. Alors comme l'a dit Sylvain, c'est plutôt Léon de Bruxelles parce que, euh, évidemment, la figurine n'est pas sortie et on est sur un chevaucheur de griffon d'Age of Sigmar mais euh, c'est quand même Léonus euh, de mon armée. Je lui ai payé son trait de seigneur de guerre pour un PC. Il va donc pouvoir euh, me faire regagner des points de commandement au courant de la partie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve Ursula, euh, la, la fille de Creed euh, qui, qui est un bon outil stratégique puisqu'elle peut pouvoir donner 3 ordres régimentaires. Et une escouade de commandement dans laquelle on va avoir un astropathe euh, qui euh, lui va avoir les fermentaux Il a donc un sort qui cible une unité ennemie à 18 pouces et qui met moins d'eux en mouvement et euh, des malus ainsi que, euh, ainsi que des malus à la charge euh, Et puis après en termes d'armes spéciales, l'escouade les de commandement, bah, un fuseur, un étendard régimentaire et un lance plasma, euh, voilà ça c'est la base Ensuite, on retrouve en choix de troupes 3 choix de Death Corp of Skrig. On a une petite physiologie transhumaine, je ne suis jamais blessé sur du 1 et du 2. Et en plus de ça, je paye pour 5 points le Medipack qui me permet d'ignorer euh, par phase le premier damage subi. Donc ça, ça me permet de booster un peu le tanking et de garder ces unités sur le champ de bataille un peu plus longtemps. J'ai payé en plus du Medipack deux fuseurs par unité, histoire de, de détendre la chair euh, de l'adversaire qui nous fait face. Ensuite, un commissaire, ça fait plaisir, ça jette des ordres, ça stabilise le moral. Euh, un gros pack d'Ogreen énervé avec euh, tout le monde en masse et il y a 3 euh, mecs en sauvegarde à 2 et 2 mecs en invulnérable à 4. Après, le gros pack de Toro Green, on a un autre pack de Toro Green mais cette fois-ci de 4 avec 2 euh, invulnérables à 4 et 2 save à 2+. Je confonds un peu, les mantelés, les plates, les plates etc. Mais bon, voilà, il y a, y a de... Elle est compris, quoi. Et en termes d'attaque rapide, dans ce détachement, vous allez avoir deux choix d'attaque rapide. Les cavaliers d'Attila, qui seront non pas euh, des cavaliers, mais les motards d'Attila. Voilà, c'est euh, mon armée, elle est corrompue. On n'est pas trop porté sur l'équitation. On est plus motocross. Donc, euh, voilà. Et à y a, y a, chaque fois, il y a une petite lance, euh, la petite lance qui, qui va bien pour chaque, euh, chaque pack de Motardatila. je pense qu'on a fait le tour pour ce détachement et après on passe dans le détachement soutien euh, dans le détachement soutien, dans lequel on retrouve deux commandeurs euh, en Lehman Russ, deux commandeurs blindés, il y en a un qui est en full plasma, donc le Lost plasma exterminator euh, de Tourelle, deux petits plasma, le canon laser, les protèges chenilles, euh, ça, ça fait plaisir. Et en plus, il est maître du camouflage, donc lui, il va avoir un bonus à sa sauvegarde. Euh, si on lui cible à plus de 12 pouces, il a un, un couvert léger. Et j'ai aussi un deuxième commandeur blindé qui, lui, va avoir... L'obusier, plus la relique du portier, qui fait qu'il a l'arme est boostée. Euh, il a, en plus de ça, le, euh, le tank ace qui va lui permettre à lui d'ignorer les covers. Donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, pareil, euh, petit plasma de coque, de, de, petit plasma de, de latéral et canon laser et protectionny, Voilà, full, full équipé. Et après, en choix de soutien, on va avoir... Euh, deux unités de mortier deux fois trois mortiers un Rogaldorn avec le canon oppressor les multifuseurs pour envoyer la sauce je vous propose qu'on découvre immédiatement l'armée sœur de bataille de Sylvain vous l'avez déjà vu dans les rapports de bataille il revient pour se venger, il va aller chercher la victoire, il va aller chercher la pénitence, la rédemption, la salvation. Avant ça, avant de vous présenter la liste de Sylvain, un petit mot pour vous dire que euh, ça fait assez longtemps que vous n'avez pas vu de rapport de bataille sur la chaîne. Euh, je vais vous faire dans pas longtemps une vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de rapport de bataille. Je remercie d'ores et déjà Sylvain d'être venu parce que bah, c'est indispensable d'avoir un joueur euh, face à moi pour pouvoir filmer des parties. Euh, et, euh, et puis surtout, bah, je suis très content de vous retrouver sur ce type de format là, comme je le dis très souvent les amis, on a besoin Énormément de votre soutien sur les vidéos et ça passe par le petit pouce bleu des familles, ça passe par le commentaire, ça passe par le partage. Donc, si vous aimez ce type de format monté de rapport de bataille, si vous en voulez d'autres, on a vraiment besoin que vous jouiez le jeu et que vous le partagiez un maximum. Que vous soyez là dans les commentaires, que vous soyez là dans les likes, que euh, on, on titille un petit peu l'algorithme YouTube. Voilà, nous ça nous motive de notre côté à continuer à. Bah, investir du travail, parce que c'est du temps de tournage, de montage, de diffusion, de communication. C'est beaucoup de travail, donc voilà, on, on espère que vous jouez le jeu en retour. Et je laisse immédiatement Sylvain nous présenter son armée Sœur de Bataille. Salut à toi, c'est de Guerre, c'est Sylvain, et aujourd'hui je joue Adepta Sororitas. Donc aujourd'hui, pour affronter euh, l'armée euh, schizophrène de la garde impériale de Taurop, je viens avec un bataillon donc du cœur valeureux, qui me permet d'avoir une relance de touche euh, ou de blesses par unité par tour euh, que j'oublie tout le temps donc cette fois-ci je n'oublierai pas et ça me permet aussi d'avoir un mouvement d'avance et ou de déplacement et d'être considéré comme immobile pour pouvoir tirer donc dans ce bataillon j'ai un détachement super lourd bien sûr avec Morvenval qui est devenu euh, full inclus systématiquement euh, nous avons en personnage euh, Célestine et ses Jimine ainsi que Efrae et Kiganil pourquoi Parce que Efrae et Kiganil euh, et Freyster, on a une arme qui permet d'ignorer les invus donc si je peux euh, tuer Léon Bruxelles avec elle je vais essayer de le faire En troupe nous avons euh, deux escouades de 10 heures de bataille euh, dans chacune des escouades nous avons un lance-flamme et un multifuseur ainsi que qu'un scénario Paris dans un des deux ça, ça va me permettre d'essayer de faire le stratagème Sainte Trinité que j'ai jamais réussi à faire qui me permet d'avoir plus un à la blesse, et donc soit d'abîmer un peu plus les tanks, soit de faire euh, ignorer la petite transue de nos amis de Hadescorp of Krieg. Nous avons aussi une escouade de 10 novices, euh, qui sont avec leur mère supérieure, afin de pouvoir apprendre sur le terrain comment euh, se comporte euh, euh, sur un champ de bataille, bon, sachant qu'elles vont mourir et qu'elles ne vont jamais devenir sortes de bataille. Ensuite, nous avons en élite euh, une hospitalière, Pouvoir faire un film de pain et ressusciter des, euh, des rétributors. Nous avons une dogmata pour pouvoir faire des prières et augmenter les attaques de nos, nos amis Zephyrim. Et nous avons les trois exoanés Parangon, qui sont tous avec les multifuseurs et des armes de corps à corps afin d'attendrir tout ça. En attaque rapide, une escouade de 10 Zephyrim euh, avec leur épée énergétique qui découpe bien. En soutien, nous avons un Castigator et nous avons une escouade de 5 rétributeurs full multifuseur accompagné de leur petit chez U1. et surtout une escouade de 4 mortificatrices qui sont là pour vraiment tout découper deux avec euh, double scie circulaire, deux avec euh, les fléaux et full euh, lance lourd bien sûr pour brûler tout ça parce que c'est bien beau euh, la garde impériale mais quand elle est contaminée il faut l'éradiquer alors les amis, on a le plaisir de jouer le scénario numéro 21, les sanctuaires, à savoir 5 objectifs sur la table, 3 dans le No Man's Land, 1 dans chaque camp, il n'y a pas de mouvement d'avant-garde dans cette partie, c'est impossible, hein, il y a une règle qui stipule qu'on peut se le caler là où on pense, le mouvement d'avant-garde. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut contrôler un objectif pour euh, mettre 4 points, 2 pour mettre 8 points plus que son adversaire pour mettre euh, bah, 12 points. Et au niveau du, du primaire bis, il faudra contrôler l'objectif au centre ou alors tuer des unités sur l'objectif au centre. Et ça, ça fait toujours plaisir de tuer des gens qui veulent euh, capturer le centre. Vous notez la qualité supérieure de cette table sur laquelle on joue, elle est absolument géniale. C'est la dernière euh, table My Scenario, C'est en mdf donc c'est du pas du mdf pardon c'est du carton plume euh, c'est hyper léger elle est hyper bien faite, très honnêtement je les découvre je l'avais découvert pendant notre dernier championship je l'avais uniquement vu euh, alex me l'a envoyé donc ça c'est vraiment top il euh, y a tout un système de clips en plastique qui sont relativement discrets parce que bah, le, le, le, le graphisme euh, mural les camoufle bien et en fait ça permet vraiment d'avoir un décor qui est assez solide euh, voilà c'est vraiment cool il y a des trucs qui tiennent les coins là il y a, ya il ya quasiment alors il y a, ya d'autres il ya dans le dans le kit il ya plus de décors mais là ça fait vraiment ça fait déjà une table chargée hein, Mais il y a de quoi encore plus chargé euh, Il y a encore euh, deux autres grosses ruines supplémentaires Alors, Là il y en a quatre sur la table et il y en a deux supplémentaires Il y a des veines supplémentaires et il y a un décor que j'ai pas mis C'est les espèces de forêts qui pour le coup je le trouve pas super Je trouve que les bâtiments donnent vraiment bien Je vous invite en plus hein, à regarder la qualité de la qualité visuelle de ce qui est proposé sur euh, les impressions C'est vraiment cool Les conteneurs sont super sympas Vraiment voilà La, la, table, la table est vraiment canon et, euh, Elle sort de mémoire à 199 et avec le code promo ctv 10 elle vous sort à 179 euros et vous avez une table de jeu qui vous permet de, de, de vous éclater je mets juste un petit bémol je vous invite à faire attention à pas trop les les les les, les, les monter les démonter parce que ça reste du, du carton plume donc euh, quand on, on commence à mettre des clips un peu dans tous les sens bah, ça a tendance à s'abîmer donc faites attention à ça et puis euh, voilà, mais su super table, vraiment gros gros GG à notre ami Alex de My Scenari Qui a bossé comme un ouf pour proposer, euh, pour proposer un kit aussi complet Hyper facile à monter, hein. la table m'a pris 20 minutes à monter hier soir, c'était vraiment cool En termes de décor, on a des grandes ruines ici, euh, basiques Comme vous le voyez, de toute façon, il n'y a pas de ligne de vue puisqu'il n'y a pas de fenêtre euh, Voilà. Ensuite, on a des petites ruines comme celle-ci euh, mais celle-ci, il y, y, y, y, y a des grosses fenêtres, il y a des grosses lignes de vue, donc à partir du moment où on est derrière, on a l'occultant, à partir du moment où on met un petit pied sur euh, le, les passerelles, et ben on donne la ligne de vue à son adversaire. Et en plus de ça, on a des vents, donc euh, l'event, hein, c'est euh, un décor qui est inventé par les, les formats WTC qu'on va jouer, qui est plutôt cool. Euh, quand vous êtes dedans, euh, vous ne gagnez, euh, vous gagnez un couvert et vous gagnez un moins 1 à la touche. Euh, voilà vous avez par contre vous n'avez pas de malus euh, pas de malus au mouvement et ensuite on a euh, les conteneurs qui sont très sympas et qui sont joués comme des conteneurs donc rien de particulier par rapport à ça voilà pour la table et je rappelle aussi qu'on joue sur un euh, tapis de la gamme euh, Crank War Game vous avez aussi des liens dans la description et ce qui est cool donc ça c'est un tapis hein, c'est un, un format vous avez vu il n'y a pas les sidebars puisque c'est un format officiel euh, 40k v9 et euh, surtout ce qui est cool c'est qu'il y a des petits marquages euh, au sol pour poser vos objectifs d'ores et déjà notamment le centre hein, vous voyez un petit crâne au Niveau du centre, et même pour les zones de déploiement, il y a des petits crânes qui permettent d'avoir les, les zones de déploiement déjà prédessinées. Donc tout est cool, on est bien. Il euh, y a une armée soeur de bataille d'un côté, il y a les schizophrènes de l'Astra Militarum de l'autre. Ça va être canon. On part pour la partie. Ce que je vous propose, c'est que euh, on se déploie Sylvain et moi et on se retrouve après nos déploiements respectifs. Et bien, les amis, ça y est, nous sommes déployés. On va commencer par aborder le côté euh, Astra Militarum. Je vais vous parler d'abord de mes secondaires. J'ai pris trois secondaires parce que c'est le jeu. Euh, le premier qui consiste à faire des actions sur les objectifs qui ne sont pas dans ma zone de déploiement. Donc éventuellement, si j'arrive à chercher celui-ci à la fin de la partie, euh, c'est cool, mais c'est chaud quand même. Si j'arrive à faire une action sur chacun des objectifs, là, qui y a dans le No Man's Land, je mettrai 10 points. Donc je peux le caper sans trop de difficultés à 10 points. J'ai décidé aussi de prendre le secondaire qui me permet de mettre un point de victoire par quart de table occupé entièrement par une unité infanterie. Donc ce qui veut dire encore une fois que sans forcer, je devrais pouvoir mettre 10 points et, euh, et puis bah, les, il va falloir aller un, un, un petit peu chercher euh, à se projeter euh, et ensuite... Euh, L'autre euh, secondaire qui va consister à avoir toujours des unités dans les auras des officiers, donc à 6 pouces pour l'infanterie, euh, dans l'aura d'un officier, et pour les véhicules, à 12 pouces de l'aura d'un officier. Je rappelle que ces deux-là sont des tank commander, euh, donc, euh, donc voilà, là dans mon déploiement tel qu'il est, en gros, euh, bah je, je suis dans l'aura de mes officiers, donc euh, c'est plutôt pas mal. Alors, mon déploiement, qu'est-ce que j'ai fait Un petit pack de 10 euh, d'Escorp de Krieg, le Lehman ross avec le portier, le Rogaldorn, le Lehman ross avec le plasma, donc lui euh, il est euh, couvert léger, donc il a plus 1 en sauvegarde euh, quand il est ciblé à plus de 12 pouces, et lui euh, il ignore les covers. Ensuite on a euh, le seigneur solaire Léon Bruxelles, qui est ici sur son griffon euh, on a 5, le, le gros pack de boule green, les deux packs de mortier un pack d'infanterie ici euh, et l'escouade de commandement en fond de cours qui va permettre à chaque fois de donner un ordre euh, sur, euh, sur les, euh, les mortiers donc comme ça ça va le répercuter ils auront le plus un pour toucher et en plus de ça le petit psyker qui va faire son action pour récupérer l'étendard qui donnera la reroll des as à la blesse tout ce petit monde est tout à fait content d'être heureux et ensuite sur le flanc droit là on va dire un flanc plus agressif et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous parler de la physionomie de la table euh, pour, euh, pour vous parler de ça. Un petit pack de 4 bull un commissaire, histoire de, de leur rappeler euh, les cadres d'ordre et la marche à suivre. Mes deux packs d'Attila, les, les chevaucheurs d'Attila, euh, et euh, les, euh, les, les, les motards d'Attila. Et ensuite, un pack de 10 et cette bonne vieille Ursula. Alors, pourquoi j'ai fait ces choix-là Parce qu'en gros, au niveau de la table, j'ai plus de couloirs de tir sur ces deux objectifs-là. Celui-ci est plus difficile donc en fait c'est pour ça que vous avez mes chars qui sont ici parce que je vais pouvoir torpiller sur les deux objectifs là si Sylvain vient les chercher avec des unités euh, donc c'est pour ça que mes chars sont là et sans prendre trop de risques ils pourront euh, torpiller euh, pendant les premiers tours là dessus alors que là euh, là c'est plus compliqué donc je vais pouvoir potentiellement aller essayer de, de graber l'arrière de, de ce décor là et puis envoyer petit à petit des ressources euh, pour euh, bon, on va se battre pour cet objectif là voilà un petit peu comment je conçois euh, cette partie, ce game plan je suis super content de jouer Astra et, euh, et impatient de donner les premiers ordres euh, de la bataille. Et je vous propose qu'on aille du côté de chez Sylvain pour savoir comment ça se passe chez les Sœurs de Bataille. Donc pour le déploiement en Sœurs de Bataille, donc je me suis déposé en trois flancs. Donc nous commençons par le flanc gauche. Donc nous avons le Castigator qui est euh, planqué, mais avec sa portée de tir de 72 pouces, il va pouvoir faire des tirs croisés en fait sur les tanks de l'autre côté ou sur les Toro Green s'ils si ont la mauvaise idée de passer par leur flanc hyper droite. Euh, une escouade de sort de bataille avec euh, leur multifuseur et le lance flamme pour essayer de s'approcher de l'objectif. Mais euh, cette fois-ci, on va la faire en, vous allez voir, ça va changer, en défense et en avance euh, prudente. Le flanc du milieu, c'est nouveau, ça vient de sortir, <rire> ça n'existait pas avant. Donc, le flanc-flanc. Ça, le, flambi. le le, ouais, le bi, <rire> donc ici il y a le gros de l'armée en fait hein, parce que comme il y a pas mal de, de décors sur la table je savais pas trop comment me positionner pour essayer d'avoir le plus de vue possible, de ligne de vue, donc ici nous avons euh, l'escouade de rétributors euh, qui est prête à traverser et tirer si, euh, si j'ai le premier tour et qui sont prêtes à traverser et tirer euh, si j'ai le deuxième tour. Euh, l'escouade de novice qui va rester en défense pour le moment, garder l'objectif et attendre qu'il vienne faire son objectif secondaire nous avons la, grande, la seule l'unique Morvenval euh, ainsi que la dogmata et l'hospitalière donc Morvenval je vais payer le trait de rage sacré hein, qui permet de faire full relance à la, tire et euh, à la touche et à la blesse ainsi que l'escouade d'Exornec par Angon, donc là c'est le gros bloc de mon armée qui va essayer d'avancer en... en tortue euh, romaine et le flanc droit nous avons ici notre escouade de 4 mortificatrices et ainsi qu'une troupe de, de sort de bataille. Bon là où je suis parti assez en retrait parce que j'étais pas rassuré par rapport aux motards d'Attila euh, vu qu'ils sont quand même assez rapides et qu'ils peuvent bien faire mal euh, à la charge. Donc euh, là le but des mortificatrices c'est d'essayer d'aller de, au corps à corps avec les tanks. Ça va être compliqué mais ce n'est pas infaisable. Et bien sûr en tout ce qui est en troupes de Fep, donc c'est notre armée de Zéphirim qui arrivera après notre, ce n'est pas Sainte Célestine aujourd'hui c'est Sainte Sardine Ruisseau qui est là pour mater le patriarcat schizophrène donc pour mes secondaires j'ai pris aujourd'hui Assassinat parce qu'il y a pas mal de petits personnages euh, qui sont pas trop difficiles à tuer, passent en l'occurrence voilà six personnages, peu de troupes à la rigueur pour les protéger euh, ça devrait passer, ensuite la démonstration de foi, donc c'est le fait de faire des actes de foi en utilisant les dés de foi et euh, Sol Sacré j'ai hésité entre sol sacré et défendre le sanctuaire, mais sans savoir si j'ai le premier tour ou pas. Euh, vu la puissance de feu de mon ami Tourop, j'avais peur de perdre les 3 points en fin de tour si je suis en, en second. Donc le sol sacré, c'est faire une action sur les, euh, les objectifs. Donc 5 points si je fais au centre de la table, 1 point chez moi. Et euh, l'action euh, est validée seulement au, à mon tour suivant. D'où euh, l'intérêt d'avoir pris des packs de 10 euh, sœurs de bataille afin d'essayer de survivre le temps de faire les actions On vous a présenté les déploiements, les armées, les secondaires, la table, la totale On va pouvoir commencer à jeter nos dés Moi j'ai un dé blanc et euh, Sylvain a le dé noir pour les sœurs de bataille Qui aura l'initiative, je fais un 2, il fait un 5 C'est donc Sylvain qui attaque la partie Oui donc euh, pour mon rite de foi, je vais choisir aujourd'hui euh, l'avance de 1 euh, De plus 1 en avance et plus 1 à la charge Et je vais tout de suite tirer mes premiers dés de foi. Donc le 1, ça correspond au trait de Seigneur de Guerre final de la foi de la Dogmata qui lui donne un des deux fois pour elle toute seule. Et le 3, c'est pour toute l'armée. Donc fin de ma phase de mouvement. J'ai pu déplacer ici le Castigator afin qu'il soit à portée de tir et à vue des green en face. J'ai légèrement déplacé mon escouade de sort de bataille afin qu'au prochain tour, si euh, Torop a la mauvaise idée de prendre l'objectif au centre de la table, il se fasse euh, descendre, tirer dessus ici j'ai légèrement déplacé les exornés parangon qui ont pris la place des rétributors, qui elles ont avancé ici protégé derrière le, le bâtiment euh, la dogmata a avancé avec son dé de foi pour faire un acte de foi et pendant la phase de commandement elle a donné l'objectif secure au rétributors. les squads de novice ici fait l'action sol sacré morvenval pour la phase de commandement elle s'est auto buffée mais ça sert à rien mais il faut le faire parce que sinon on oublie d'ailleurs n'oubliez pas vous relance. Ici j'ai fait courir les mortifières de telle façon qu'elles contournent le bâtiment. Euh, comme de toute façon elles n'ont pas d'ordre, elles ne peuvent pas, ne prend pas tirer, mais c'est pas grave. Le but c'est vraiment d'avancer euh, au plus rapidement possible vers les tanks sans mourir. Et ici j'ai fait avancer mon armée d'escouades de sort de bataille. Comme vous l'avez vu, et judicieusement, euh, ben, Sylvain joue prudent, c'est normal, c'est le premier tour. Au niveau de la phase de tir, il va y avoir quelques tirs, quand même, on va voir le Castigator et puis le Fuseur qu'il a judicieusement placé, qui vont voir nos amis les Bull Green, et puis bah, ça va envoyer une première euh, première salve, on va voir comment les Bull Green tank ça. On commence à envoyer la salve du Fuseur qui passe par le Vent, et donc il va avoir moins 1 pour toucher, donc c'est sûr du 4+, et avec sa petite reroll qui va bien, euh, le cas échéant. Écoute, c'est pas ouf comme tir de, de fuseur Et toujours et les pas les ouf, ouais, bah, ça veut pas Et puis bah, maintenant, il y a le, le, castiga, le castigator qui va envoyer sa salous Ok, ça tire au damage 3, des 6 tirs du castigator euh, Ça fait 1 Un tir Un tir Qui touche sur du 3 Qui si touche sur du 3, donc là tu utilises ton dé. Voilà Ok, bien joué, t'as touché ah, ah, force 9. Euh, en du 5, donc sur du, sur du 3 Et ça blesse. Ça blesse, et c'est PA-4, je crois PA-3 euh. PA-3, donc je vais la passer sur l'un vue à 4 Et c'est savé, voilà, c'était une grosse phase de tir et de tanky. Ah c'est pas fini, pardon, oui non, il y a deux Non, il y a 3 ah. les bolteurs lourds Ah oui, les bolteurs lourds Sur en fait. du 3 Oui, 3+, plus. et ouais. c'est force 5, sur le du 5 c'est sur du 4+, plus monsieur 4+, plus. Oui, 4+, plus. PA-1, et comme j'ai pas perdu de PV, je vais la passer du coup sur la sauvegarde à 2+, je vais entamer un autre gars. Donc à PA-1, je suis sur du 3 et je perds 1 PV. Par contre, à partir de 2 PV, pardon, non, je réduis des damages de 1, donc je perds qu'un PV. Par contre, à partir de maintenant, les prochaines saves devront partir sur un mec en sauvegarde à 2+, et je lui mets son petit PV. Donc fin du tour, je suis très content, c'était un tour très létal, j'ai fait un point de vie. J'ai utilisé quand même 2 dés de fois pour faire 2 actes de fois qui me donnent. Un point et j'ai commencé une action. Ok, tour 1 de l'Astra Militar room. Je récupère un point de com, je suis à 2, je passe à 3. Sylvain était à 4, je me suis trompé quand je vous l'ai annoncé en début de, de son tour. Il était à 4, il passe à 5 du coup, puisqu'on n'a pas utilisé de point de com d'un côté comme de l'autre. Et euh, bah, pour la phase de commandement, on va maintenant se projeter sur la table pour aller donner des ordres. C'est mon moment, c'est génial Allez, c'est parti pour la phase d'ordre. Alors là, euh, c'est intéressant, c'est pas évident. Vous ne l'avez pas vu euh, dans le champ, puisqu'on ne l'a pas filmé, mais euh, je viens de prendre au moins 10 bonnes minutes de réflexion, parce que c'est quand même le bazar. Il y a des ordres différents, il y a des ordres qui se répercutent, il y en a qui ne se répercutent pas, il y en a qui sont à 6 pouces, il y en a qui sont à 12 pouces. On ne peut pas donner plusieurs fois le même ordre avec un même officier. Enfin, la phase de commandement est relativement longue. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit euh, si, entre guillemets, prise de tête, hein, enfin si, que euh, ça nécessite une telle réflexion. En l'état notre ami le commissaire va donner soyez vigilants sur les O Green, les Toro Green. Comme ça, il ne pourra pas arriver en fait à moins, à plus de, à moins de 12 pouces de, notre, de nos amis qui sont là. L'ordre est donné. Ensuite, euh, notre ami euh, Ursula va donner go go go pour avoir une advance auto de 6 pouces sur eux. Et elle va donner euh, le couvert léger, donc à couvert sur eux. Et elle va donner euh, le plus 1 en CT et en PA sur eux. Voilà pour les officiers qui sont dans ce coin-là. Ensuite, on passe au niveau du bloc. Euh, bloc de soutien, on a l'officier qui est ici, qui va donner un plus 1 en CT euh, et moins 1 en PA supplémentaire sur le pack de mortier, qui va répercuter l'ordre à l'unité qui est à côté, donc c'est de là auront le plus 1 en CT et le moins 1 en PA euh, voilà pour cet ordre-là ensuite, euh, le seigneur solaire Léon de Bruxelles, il va donner soyez vigilants sur le pack de fantassins qui est ici euh, il va donner euh, le bonus de Blast sur le commandeur qui est ici donc il comptera double les figurines pour le Blast sur le commandeur qui est là et ensuite il va donner euh, le couvert léger sur euh, sur nos amis qui sont ici voilà et enfin pour finir j'ai les ordres de mes deux euh, commandeurs euh, et euh, bah, ça reste relativement limité puisque les, les commandeurs ne peuvent pas se donner des ordres à eux-mêmes. Et euh, le commandeur va donner un plus 1 en un, un, le, le bonus de mouvement sur mon Rogaldorn. Euh, voilà pour ça, voilà pour les ordres. Et Léon de Bruxelles va donner la full reroll des touches sur le Rogaldorn. Et on a fait le tour. J'attaque ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est fait du côté de l'Astra Room Les Bull Green, qui sont, soyez vigilants, euh, ont fait une advance à 5 et sont venus se caler derrière le mur là, donc pour repousser les faibles d'éventuels Zephyrim et ils sont suivis par leur copain le commissaire. Les motos, elles sont restées pour l'instant en paquet là, pour avoir notamment, on va dire, de la ressource de contre-close si jamais euh, Sylvain veut venir titiller ici ou même sur le centre. Euh, voilà, ici ça a très peu bougé. Euh, ça a très très peu bougé, il y a eux qui repoussent les faibles, qui, qui ont le soyez vigilant aussi, les mortiers n'ont pas bougé, ça n'a pas bougé, euh, les bull n'ont pas bougé, j'ai légèrement bougé ici, euh, ici, je me suis prépositionné, j'ai bougé un petit peu, euh, l'idée c'est qu'au prochain tour, lui, peut, puisse leur passer l'ordre d'advance plus action, et qu'il puisse se projeter sur cet objectif-là, ça c'est le plan, et ensuite, euh, petit euh, défilé des, des châssis, euh, on envoie les deux châssis qui sont là, euh, montés au charbon contre le petit mont qui est ici. Je suis resté à plus de 20 pouces des euh, mortifères euh, pour éviter de prendre une charge sur le Lehman Ross. Et euh, voilà, donc le Lehman pourra taper euh, dans les figurines qui sont là. Et euh, le... notre camarade qui est ici, qui est en full reroll des touches, full reroll des blesses, pourra taper dans euh, les mortifères. On a fait le tour, on passe à la phase de psy. J'ai quand même un petit truc à lancer en phase de psy. Je vais faire mon action pour regagner un point de com avec mon Psyker qui est dans cette unité-là. Et euh, c'est une action qui va passer sur du 7. Hop Et c'est beau, ça passe. Du coup, l'action est réussie. Et je passe de 3 à 4 points de commandement, ça, ça fait plaisir. Ok, et bien phase de tir, c'est très simple. Euh, ici et ici, les deux packs de mortier vont tout mettre dans euh, les petites qui sont là. On va faire tirer le premier pack de mortier. Je suis dans l'aura de papa, donc je vais toucher sur du 3 euh, reroll des as. Euh, et je vais blesser, je suis, en force, euh, je suis en force 5, donc je vais blesser sur du 3 euh, reroll des as aussi, et grâce à papa. C'est parti pour les premières salves de l'Astra Militar Room. Je vais avoir euh, 3 des 6 tirs. Elles sont que 5, donc j'ai pas de bonus particulier. Euh, bah, ça fait, euh... <rire> ça fait pas grand-chose. Euh, ça fait ça en tir. Euh, ok Je vais donc toucher sur du 3+, plus, reroll des as Il euh, n'y a pas d'as Par contre j'ai droit à une petite reroll des touches Puisque je suis sur ma doctrine régimentaire tireur de précision Donc ça, ça passe Et je vais blesser sur du 3+, plus, puisque j'ai de la force 5 Et j'ai droit à une reroll des as Là-dessus aussi Et ça ne marche pas Tu as donc deux sauvegardes, sans PA deux save à 3+, plus pour tes petites euh, sœurs Oh, euh, oh, c'est un dégât, des... c'est un, gars, un, mort, un petit gars. mortier quoi J'ai un Phenopain à 6 parce que je suis importé portée coup sur l'Ora grâce à la relique Yes, donc petit Phenopain à 6, de... c'est la dogmata, l'hospitalière La dogmata... Je confonds, ok, donc c'est pas passé, euh, l'hospitalière qui fait la pain. donc ça fait une petite morte, euh, ce qui me permet d'activer la deuxième unité, on va essayer de faire un peu plus que 6 que tirs sur 3d6 quand même, ça serait pas mal euh, c'est pas ouf non plus, ça fait une. Euh, bon, c'est mieux que tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Ça fait 2 ici et plus 4 euh, ici. Euh, c'est parti, je vais donc toucher sur du 3. Reroll des as. Euh, donc là, reroll des as de Seigneur Léontus. La reroll du tireur de précision. Ok, ça ne passe pas. Et, euh, et ensuite, je te blesse sur du 3. Et j'ai la reroll des As grâce à mon seigneur. Alors, je vous ai, je vous l'ai pas compté, hein, parce qu'évidemment, comme j'ai passé l'ordre, j'ai aussi plus 1 en PA, mais il a l'armure du mépris, donc il l'ignore. Donc, on est sur de la save à 3, hein, voilà. Et donc, euh, save à 3 sur, euh, sur les petites. Et bien, ça fait 2 pain à 6... Ok, bah ça fait une morte supplémentaire Une de plus en moins, euh, je prends Et je, à la fin de ma phase de tir J'utiliserai deux PC pour les refaire tirer Pour refaire tirer une unité, ça mange pas de pain Si j'arrive à enlever encore un fuseur ou, ou autre Je suis preneur Alors mon Lehman Russ avec sa relique, il va mettre euh, l'obusier, le, le portier euh, et les plasmas là-dedans. Et un petit tir de canon laser là-bas. Là ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Donc l'obusier il va tirer en déflagration max. Euh, donc ça fait euh, pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait 7, 8. Ça fait 9 tirs. Je rappelle que c'est l'arme de tourelle. Donc j'ai plus 1 pour toucher. Donc je vais toucher sur du euh, 3. C'est parti. Euh, et j'ai pas de reroll d'aucune sorte. Euh, je crois pas qu'il se file une reroll lui-même. Je vais garder ma reroll de la touche sur le canon laser. Euh, non, je vais l'utiliser la... maintenant, ma reroll. Donc j'utilise ma reroll ici à la touche. Et ensuite bah, je blesse euh, sur du 2. Euh, là, j'ai pas de reroll. Voilà, c'est PA-3, donc ça passe PA-2 puisqu'il y a armure de mépris. Donc ça fait de la save à 5 pour les petites pas mal, ça fait 4, 4 mortes, et après j'ai les 2 plasmas donc qui, qui font des 3 tirs, euh, donc ils vont par partir en full effectif, hein, donc ça fait, ça fait 6 tirs de plasma. qui là vont toucher sur du 4+, puisque c'est des... la CT qui est comme ça, et qui vont blesser bah, sur du 2+, et euh, c'est encore sur de la PA-3 euh, PA qui passe en moins 2, donc c'est encore sur du 5. Pas de plus. Ça voilà. fait 3 de plus en moins. Et le petit tir de canon laser dans le mortifère qui va toucher sur du 4. Allez. Oh il touche, il touche, il touche, il touche Il va blesser sur du 3. Allez, allez, allez. Eh ben non, pas du tout. Allez, tu t'emballes, Alex. Détends-toi avec tes canons laser. Euh, donc on a fini pour les manos. Maintenant j'active tonton le Rogaldorn qui va envoyer. Donc malheureusement, j'ai les multifuseurs qui sont pas apportés pour l'instant. Donc pas de tir de multifuseur. Euh, je vais juste pouvoir envoyer mon arme de tourelle. Donc à savoir mon euh, obusier oppressor, mon canon oppressor ainsi que l'auto-canon le, le, le, coax, coaxial. Ça va partir dans les machines de pénitence Ça fait euh, 3 tirs Plus 1 des 6 Allez on y croit mon grand Ça fait 2, ça fait 5 tirs Qui vont toucher sur du Et après il y a 2 tirs d'autocanon Ça va toucher sur du 3 plus Full reroll Ok, bam bam bam bam Ça c'est bon Et ça c'est la full roll. Ok Et euh, c'est force 9 Donc ça blesse sur du... 3 et lui blesse aussi, tout, tout blesse sur du 3. Et, euh, et j'ai la full reroll des blesses aussi, puisque euh, c'est euh, notre ami Léontus qui le dit. Donc c'est pas mal du tout. Il y en a 5 qui passent, CPA moins 3 et c'est 4 flat. Donc tiens, je vais te mettre cela en premier. Euh, Vas-y. Oui, donc tu es sur du 5. Non, euh, je me sauvegarde à 4. Ah, t'as une sauvegarde à 2 ah de base ouais, Ah, une sauvegarde à 4 de base ouais, point, Ah, ouais, bah, ça, ça passe à 6. En fait, il faut savoir que c'est une belle armure. Mais les filles sont toutes nues dehors. Ah oui, c'est pas faux. Donc, save à 6. Okay. T'en save une. Donc, ça, ça tue une machine, puisque c'est 4 damage. 4 filles no pain. Ok, alors du à coup... A 5. Premier dé, 4 filles no pain. T'en sauve 2. T'en sauves 2. Deux. Ok, deuxième dé, 4 filles no pain. Et, un, euh... Et donc, il y en a une, qui, une meurt. qui meurt. Une qui meurt. Même chose, t'as encore 2 dés. Donc Pareil, faisant une par une, hein, donc les quatre premières, quatre premières ici, donc, sauve deux. deux, le deuxième dé, les quatre suivantes, et il meurt, autres. et après, tu en as la deux du, de l'autocanon coaxial. Ouais, t'as deux morts et là, c'est sur le sur un troisième. Et un PV. Et un PV. Et est-ce que ça explose, ces petites bêtes-là euh, Non, ça t'attaque si tu le tues, mais ça n'explose pas. Bon, ok, pas. Ouais, ça marche. Eh bien, on va, va s'arrêter là pour, pour là-dessus. Donc, euh, on, on laisse cette unité à 3 et eux cette unité à 2 et ici, cette unité à 3. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux points de com. Donc, euh, je jette... DD et sur du 5, plus, je les récupère. Et ben je récupère pas. Donc du coup, je vais refaire tirer euh, mes mortiers et, euh, et je vais re renvoyer une salve dans les petites qui sont juste là. Euh, C'est parti pour les 3 des City. Allez, envoyez-moi une belle salve, les gars, on y croit. Ah, euh, ça, ça me plaît, ça fait 12. Sur du 3, reroll les as parce que les Hontus de Bruxellus. Et euh, sur du re 3. Ça, ça veut vraiment pas. Hein. Ça... Bah, tu as 3 save. C'est pas ouf. Save à 3. Oui. J'avais pas d'as sur les blesses, j'ai pas regardé. Euh... Je crois que t'en avais 1 La petite relance de l'as de la blesse que j'avais pas faite. Oui, qui passe. Donc tiens, t'as une sauvegarde en plus. plus. Ça va peut-être orienter. Savoir si tu utilises un point de com ou non. Donc ça c'est bon. Ouais, ok. Bah, je disais un point de com. Allez, un point de com pour la relance de la save. Bon. Oui, c'est bon. Donc bah ok, bah, euh, c'est raté. Ouais. C'est raté. Et puis bah, les petites, elles tankent, elles restent là. Ok, phase de morale, les petites, elles vont être sauvées au commandement grâce au stratagème. Donc là, tu descends à combien de PC Tu descends ouais, à ouais, 3 PC. 3. Euh, ici, pas de morale sur les machines. Et euh, ici, euh, tu en as perdu 2, c'est ça Ouais, Avec le commandement de 9 donc euh, pas, de, pas de morale non plus ici moi de mon côté au niveau du scoring je vais être toutes mes unités d'infanterie sont dans l'aura d'un officier, euh, les bull Green sont dans l'aura du commissaire euh, eux sont dans l'aura d'Ursula euh, ici tout le monde est dans l'aura du commandement de, de Toto ici c'est pareil on est dans l'aura de Toto et les véhicules euh, bah, lui est dans l'aura d'un Lehman Russ. donc en gros tout le monde est dans l'aura donc je mets 2 points pour les infanteries 1 point pour les châssis donc je mets 3 points là dessus et je suis dans deux quarts de table différents avec mes unités d'infanterie. Euh, ce qui fait que je remets deux points. Donc je mets 5 points à la fin de cette partie. Et je donne la main pour le tour 2 des Sœurs de bataille. Alors début du tour 2. Donc j'ai récupéré un point de commandement. J'ai fait mes deux dés de foi. Donc un 2 pour toute l'armée. Et un 5 pour la dogmata. Euh, au niveau du score, j'ai marqué un point d'acte de foi. Et un point de sol sacré. Et 4 points de primaire. Donc fin de ma phase de mouvement donc euh, c'est pas passé grand chose le castigator s'est mis à portée de tir du tank commander qui est de l'autre côté de la table ici euh, les... pendant la phase de commandement j'ai réussi à faire revenir euh, avec le stratagème de l'hospitalière 3 euh, euh, retributors donc plus que le nombre euh, que de départ mais Thorop a pas, pas voulu donc j'en ai mis que 2 malheureusement c'est pas grave mais avec la foi hein on peut, faire, on peut faire des miracles. Morvenval s'est auto-buffé et s'est mise à portée de tir aussi du Tank Commander de l'autre côté. Nos amis Rétributors qui sont revenus en full escouade se sont mis à portée de tir en courant du Tank Commander. Célestine, Sainte Célestine qui a changé de nom pour cette partie et qui affronte Saint Sainte Sardine au ruisseau. So. Sainte Sardine va attaquer euh, Donc le Tank Commander. Ici j'ai fait courir mes survivantes. Euh, mortificatrice pour se planquer derrière le mur et approcher au fur et à mesure euh, j'ai déplacé ici donc euh, le reste de l'unité avec un multifuseur, un lance flamme et un bolter et derrière est apparu des méandres du Warp, la démonifuge et Fryl On commence la phase de tir avec El Castigatore qui va tirer sur mes petits lousticous qui sont là-bas, mes petits mes Discord de Krieg. Là pour les 3D3. Allez, avec un 3 minimum, 8 tirs qui vont toucher à 3 et blesser à 3 plus. On fait 8, ça touche à 3. Il y a 3 qui rate à une petite relance elle est validée de louper et après tu blesses à 3 puisque j'ai mon excellente physionomie transhumaine euh, de la Descorp euh, de la Krieg. Ok et euh, comme j'ai le medipack, tiens, je t'en annule une. T'as de la PA là-dessus euh, Oui, PA-1. Euh, PA-1. Zinzin. Il va à 5, PA-1 qui passe à 6 et il ignore les covers donc j'ai pas le couvert de contene du conteneur. J'ai donc 4 morts dans mon escouade. Ton le Stern qui va faire son, son pseudo-châtiment en phase de tir. Bon, c'est comme un smite, faut que tu fasses un 5, c'est ça C'est ça, ouais. Allez, voilà, c'est euh, bon. 10 sûr, je prends plus, des 3 C'est euh, plus sur 10, plus c'est décibem. Ok, et eh ben décibem dans mon Lehman. Et eh bien ça fait 5 PV dans mon Lehman, ça c'est dur Et du coup ça s'active ici euh, euh, Sylvain utilise un PC pour avoir un plus 1 à la blesse ouais, ça Et ça va envoyer du fuseur dans le Lehman C'est parti Ça nous fait deux gros pruneaux d'agent qui vont toucher sur du euh, 3+, avec ton éventuel reroll si besoin est Oui le besoin est nécessaire Ok, tu vas blesser sur du 3 Et attention, le suspense est à son comble et eh ben non, ah ça bien. utilise son non. son point com. Allez. Oui. oui ça blesse C'est du fuseur C'est donc PA-4 euh, J'ai l'armure du mépris Je suis donc PA-3 J'ai une save à 2 Je suis donc sur du 5 messieurs dames Et bah ben non Je le prends dans les gencives Ça fait 2 dégâts plus D6 C'est D6 plus 2 Ouais Ouais, vas-y le petit D6 Bah non je fais 6 Ok ça utilise son d de fois Ça me fait 8 dégâts ouais. Et donc il est mort Est-ce qu'il explose Oui en plus il explose Et ça doit faire des gros trous quand ça explose Papa prend D3 il prend un PV, eux prennent des 3, ils prennent 3 PV Putain, Eux ils vont claquer au moral comme des gros glands. Et eux prennent des 3, hein, les, les, celles qui l'ont défoncé, j'espère qu'elles vont mourir. Non, une seule qui meurt. Euh, donc une mortelle sur, sur les petites qui sont là. Et je perds mon premier Leman Alors ça c'est triste. Je m'attendais pas à le perdre comme ça sur sur un smite et un tir de fuseur. Les figurines, j'enlève les figurines qui sont ici, qui meurent à la mortale pour éviter que Célestine avait une charge à neuf sur eux pour éviter une charge de Célestine là-dessus. Comme ça, Célestine, elle est toute seule perdue dans la pampa, ça lui fait les dents. Ce qui fait que ici ça a tiré, là ça fait son smite, là ça pas de portée. Donc il nous reste ici le la salve, la salvasse et donc sur Tonto le Rogal d'orne, euh, c'est partix Alors, ça donc. fait 8 tirs de fuseurs ouais, 8 tirs de fuseurs qui vont toucher à 3 et qui vont blesser à 5, là par contre c'est moins, euh, moins funny fun ta petite rirole, on l'oublie pas ok, il y a un fail et là maintenant, ça blesse à 5 il n'y a pas de relance d'aucune sorte et il et, et, y en ouais, a top. 2, je suis sûr du 5 sur les fuseurs hop, ouais. et eh bien les 2 qui ratent, donc je prends 2 des 6 dans mon, dans mon rongalou 7. Ça fait 7 PV dans Rogalou et eh ben euh. <rire> Son chérubin pour refaire un pruneau. Ok ça touche et ça blesse sur du 5. Une qui passe. Une qui passe. Je veux bien une petite D. Et euh, de mon côté, c'est sur du 5. Et eh ben c'est savé. OK. Un petit peu du côté sœur de bataille. Globalement, on arrive à la fin du tour de Sylvain. Euh, il a donc atomisé un Lehman Russ. Il a enlevé 7 PV sur mon galdorn Et puis, il s'est euh, positionné tranquillement euh, à droite, à gauche. Célestine occupe l'objectif. Elle ne peut pas charger puisqu'elle s'était mis à porter euh, à la fois du, euh, du Lehman et des petites troupes. Mais le Lehman est mort et il a tué les troupes qui étaient à portée. Donc, euh, bien joué à lui. Euh, voilà. Par par contre, moi, je vais avoir un, une phase de morale à faire puisque j'ai perdu pas moins de 7 asticots euh, sur euh, mon, mon pack. Donc, il va me falloir un joli As euh, pour les sauver. Attention. Non. Donc, je rate et euh, j'en perds. Il m'en reste plus que deux. Ils sont en demi-force. Sur du 1 et du 2, ça les tue. Non. Donc, j'ai deux, me deux mecs qui restent en vie. C'est génial. De son côté, Sylvain, euh, il a perdu une figurine à l'explosion. Ce qui lui permet d'utiliser un des deux fois pour réussir son test euh, de morale et donc ça lui permet d'avoir utilisé 3 euh, 3 dés sur son tour ce qui fait que tu mets 2 points sur ce secondaire là est on est d'accord, tu as pas fait d'action euh, et euh, tu as tué un personnage le Leman étant un personnage, tu mets un 3 points d'assassinat bien joué et on va passer immédiatement au tour 2 de l'Astra Militarum euh, ok début du tour 2 de l'Astra Militarum je suis à 3 PC je passe à 4 Sylvain est à 2 était à 1 et passe à 2. Euh, il a fait un des fois, il a fait un 4 est et un 5, pardon. Et du coup, je mets 4 points de primaire euh, sur, euh, sur mon début du T2. Et j'attaque ma phase de commandement. Qui comme vous l'avez vu tout à l'heure, est fine. Phase de coup, le commissaire, il va passer, soyez vigilants pour repousser les Fep ici aussi. Euh, la petite, elle va passer, euh, la petite Ursula, elle va passer euh, go go go ici. Plus 1, CT ici. Tout le monde a couvert ici. Ensuite, euh, au niveau de l'escouade la, la de commandement, on va passer le plus 1 en CT ici, qui va se répercuter sur cette escouade-là. Euh, le bon Léontus va passer Soyez vigilants sur cette escouade-là. Il va passer le plus 1 en CC sur cette escouade-là. Et il va passer euh, le, le compte double sur le nombre de, de figurines pour le, la règle Blast. Et lui, il va passer la reroll des as sur cette unité-là. Et lui, il va passer la full reroll des touches et des blesses sur euh, un pack de euh, mortier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a euh, nos amis les boules green. Il y en a un qui a mis, celui qui était abîmé d'ailleurs, il a mis un pied dans le couvert, un pied sur l'objectif, il fait son action sur l'objectif. Donc ça c'est fait. Euh, voilà, eux ils repoussent les fêtes. Hein Donc l'idée c'était de cloisonner. Il y a les motos qui ont fait go go go qui sont venus se mettre ici et qui cloisonnent aussi le coin de table pour éviter de prendre un pack de zéphérim dans l'ionph. Ensuite, ici, ça n'a pas bougé plus que ça. On a juste la petite Ursula qui s'est avancée pour pouvoir donner un ordre aux motos au prochain tour. Euh, voilà pour ça. Ensuite ici, ça n'a pas plus bougé que ça au niveau de tout le bloc défensif. Donc eux qui repoussent les FEP, eux n'ont pas bougé parce que ça va envoyer une salle de, de tir. Eux euh, ils vont faire euh, très rapidement l'action Enfin le, le, le Psyker va faire son action psy. Papa il s'est mis en ligne de vue De la Sainte et de ses longues ailes pointues Et il est sorti de la ligne de vue euh, Du canon de Tonton qui est là-bas euh, Léontus lui il est venu son, Il est venu offrir son aura de reroll à, à notre ami le châssis qui est là Le châssis il voit La Sainte, il voit les fuseurs Et il voit ces deux unités là voilà comment ça se passe, et surtout on a une petite avancée des bulls green euh, qui ont 2 deux, trois, deux, trois choses à expliquer sur euh, l'empereur à, à, euh, à cette fameuse Sainte Sandrine Ruisseau, Sardine Ruisseau. Euh, ma phase de psy, donc euh, hop, ici je fais mon action sur un 7, je regagne un PC, oui c'est le cas. Je suis à 4, je passe à 5. Ici le mortier, full reroll des touches, full reroll des blesses. On commence à salver dans papa, les amis qui sont ici, les copines. Euh, c'est parti pour les euh, 3 des 6 tirs. Euh, hop, voilà, toujours un as hein, sur mes 3 des 6 tirs, c'est normal, ça fait 8 tirs. Euh, je suis systématiquement très très bas sur les stats de mes mortiers, c'est un peu agaçant. Il serait bien qu'ils se réveillent un petit peu, les gaziers. Euh, faites un effort, quoi, les gars. C'est pas parce que vous avez pas des casques cadiens euh, qu'il faut pas s'y mettre pour de vrai, quoi. Donc, on est sur du 4, puisqu'il est dans un vent, full reroll, euh, puisque euh, j'ai le nom de Bruxelles. Ok. Et on est sur de la force euh, 5, donc on est sur du 3 en full reroll. et eh bien, tout passe. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 7 sauvegardes sur euh, les petites qui sont juste là-bas. Mon empereur, suce Sauf qu'il a Et j'en perds 4 quand même. <rire> Euh, non, ce délai était pas dedans. Excuse-moi, tu l'as toqué. Il y avait 7 d hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 seulement. Et la deuxième escouade va tirer sur euh, les, deux, les deux petites esselées qui sont juste là. Puisque j'ai pas de, pas de malus à la touche. Euh, C'est parti. Euh, là, ça fait 12 tirs. C'est un peu mieux. J'ai plus assez de place dans ma main. Ça touche à 3. J'ai une relance parce que je suis content. Ok. Ok, ah, j'ai ma petite poisse légendaire Qui commence à revenir tout doucement hein. Ça fait longtemps que j'avais pas joué et je vois qu'elle m'a pas quitté euh, Et euh, Et je te blesse sur du 3 Et j'ai la reroll des as parce que J'ai mon étendard régimentaire juste à côté Encore asse toujours pas As reroll as c'est la base, vas-y tu as 4 sauvegardes à 3 plus ça tank! Okay. Ouais, c'est génial. Ok, donc le euh, Leman qui est ici, qui va compter double, puisqu'elles sont 3 figurines, elle compte pour 6. Je vais donc faire des 3 sur euh, mes D3 systématiquement. Euh, et je vais surchauffer et je vais tout mettre. Elle réduit pas les damage à la Sainte? De 1. De 1, donc bah, je surchauffe pas, ça n'a pas de sens. Euh, donc euh, je vais tout mettre sur euh, la Sainte et ses deux copines. Il y a donc deux plasmas qui font 6 tirs. Le gros plasma qui fait des 3 plus 3 qui fera 6 tirs aussi. Euh, ça fait 12 tirs de plasma, ça fait plaisir. Touche à 3. Canon laser touche à 4, les plasmas qui touchent à 4, c'est parti. Allez, on déchaîne les enfers sur la sainte. Euh, il y a tout qui blesse à 2, de toute façon, c'est pas compliqué. Et il euh, y a tout qui passe, de toute façon c'est pas compliqué. Alors, je vais commencer par te mettre euh, les petits plasmas, ici, qui sont eux, damage 1. Euh, après il y aura les gros plasmas qui sont Damage 2, euh, damage 2 et il y a le canon laser qui est DC Damage. Alors vas-y, tu as ça en premier, PA-3 donc PA-2. T'as de la vue à 4 de toute façon, non hein euh... Sur toute l'unité Je vais de la mettre après, elle a un sauvegarde à 2 Ouais. Elle du... ah. a la... Ouais, donc t'es sur, sur du 4 de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est sur du 4. Donc euh, Bah, direct sur les petites... Attends, je vais faire un 4D. T'as pas trop de Ouais. Parce que sa tête en fonction, je vais peut-être qu'il a ouais. fois pour le dernier. Ok, ça Raoul. Donc là, ça part dans les gardes du corps de la Sainte. Une qui meurt Ok Et ensuite il en reste une c'est bon il y en a une qui meurt Ok il y en a une qui meurt Ensuite euh, là ici C'est du... Elle rédu... Il y a que la sainte qui réduit les damage Ouais donc ça des... c'est du 2 damage par contre Donc ça, je vais une la... par une je vais pas faire de Une par une ici parce que ça la tue Elle est oh, morte voilà. Ok et donc après ça part sur la sainte le reste le 1. ouais Donc c'est sur du 4 ouais. Elle prend un ouais. PV ouais. Et ça, c'est un canon laser, monsieur, un vue à 4. Euh, non, des deux fois à 5. Ok, très bien. Et eh bien c'est sauvé. Donc elle a perdu ses deux gardes et elle, elle a perdu un PV. Ok, ici, papa, il va mettre son obusier euh, là-dedans. Il va mettre... Euh, c'est deux multifuseurs là-dedans Et après il va mettre le coaxial et les mitrailleuses dans les deux euh, Les deux les deux petites qui sont là-bas Allez c'est parti On va savoir si je me farcie cette bonne vieille sainte euh, En avant Donc déjà elle prend le tir de canon Coaxial le, le tir de canon qui fait euh, D6 plus euh, D6 plus 3 Allez on y va eh ben ça fait 4 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon, il y a un moment... Bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Euh, ok, donc il touche sur du 3 et... Euh, euh, il touche sur du 4, du coup, parce qu'il passe par un vent, effectivement, ici. Et, euh, et il a la reroll des... Euh, il a la reroll des as qui est donnée par son euh, copain euh, Léontus. Ok, ici, ça passe. Allez, double as, reroll, double as, on est pas mal. Euh, c'est sur du euh, 2+, messieurs, dames, oui, ça passe, et donc tu as deux invues à 4. Euh, c'est pour... Euh... Aïe Et eh ben elle prend euh, 6 PV, c'est 4 PV que tu réduis de 1, donc ça fait 6 ah, non, PV. Ah non, j'ai claqué une relance parce que sinon... Non. Ah, ça utilise son PC. La relance. D'abord. Aïe, aïe, aïe, donc elle prend euh, 3 PV, il lui en reste... Ok, j'ai mes deux multifuseurs qui tirent aussi, qui touchent donc à. Bah, euh, bon, qui touchent, c'est beau. Et qui vont blesser sur du 2. Reroll des as, s'il n'y en a pas. Vas-y, 2 invues à 4 pour la mort de Sainte. Et ça tombe Oh là là ah C'est moche Le canon coaxial qui part là-dedans. Euh, donc, c'est sur du 3 qui passe à 4. Puisqu'il y a du vent. Et euh, c'est sur du 2. Ok, et euh, c'est PA que moins 1, donc tu l'ignores. Donc c'est de la save 3 pour 2 damage. Aïe, bon, cette fois-ci, elles relance, sont mortes. mortes toutes les deux. Ok, Parce elles et, du, et du coup, elles explosent et ça me fait perdre les mitrailleuses. Et, euh, et donc, l'Euro a fini de tirer et Sainte a survécu cette coquinette. Ok, la Sainte est en vie. Euh, J'ai une solution, nonobstant, mais non, mes mortiers. Il lui reste combien de PV à la Sainte 2. Bah, le problème, c'est que mes mortiers, même en full reroll, tu vas avoir une save à 2. Et, euh, et ils vont. C'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, je vais quand même utiliser deux PC pour faire retirer mes mortiers et je vais euh, retirer dans eux. Donc, je suis à 5 PC. Est-ce que je récupère des PC Oui. Donc, ça me coûte euh, qu'un seul PC. Donc, je passe à 4 et je renvoie une petite salve de mortier dans eux. Bon, vous les avez vus tirer les mortiers. Et c'est celui qui est évidemment en full reroll des touches et des blesses. On se retrouve après. À les kills, donc elles sont dead. Et euh, ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de tir. charge de la partie. Les taureaux green vont s'occuper de la sainte. C'est une charge à 7, les amis. Et eh ben, elle passe pas. Je vais utiliser un point de com. Je suis à 4, je passe à 3. Allez, on y croit. Oui, c'est tout rond. Et donc, on va aller... Euh... Est-ce qu'on vous, est qu vous a déjà parlé de l'Empereur Allez, les green vont envoyer, donc il y a euh, 4 attaques par boule green, plus 5, enfin une cinquième pour le Gros Malin, ils sont donc euh, 5, ça fait 5 fois 4, ça fait 20, plus 1, ça fait 21 attaques, euh, c'est parti, ça va toucher à 2+, puisque je leur ai passé l'ordre euh, du, du plus 1 en CC avec euh, le Seigneur Solaire. Je vais avoir PA-2 qui va descendre à PA-1, donc ce sera sur la save à 3 pour la sainte. Et euh, en plus de ça, je vais blesser sur euh, du 2, puisque je vais taper à force 7 On est sur du 2+. Il y en a 1, 2, et 3, et 4 as. Et on est sur du re plus. 1, 2, 3, euh, RE, 4 as, 5 as. Je suis vraiment en difficulté sur les dés sur cette partie. Euh, hop, et je vais te laisser faire tes sauvegardes. C'est moins 2 donc moins 3 euh, non, PA 1 PA, pardon. <rire> c'est moins PA 2 donc PR-1, effectivement. Et tu saves à 3 du coup. Euh, c'est parti. un dégât à chaque fois Et c'est un dégât. Donc euh, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas parce que j'ai un dé euh, que je peux faire pour gagner un dé de fois. Donc je vais faire un par un quand même. Ok. 2, 3, plus. OK bon, bah, euh, <rire> Tu utilises et... ton dé de fois qui fait quoi bah, j'utilise mon dé de fois pour une sauvegarde. Mais c'était un 2. Ouais, mais c'est pas vu qu'elle va quand même mourir. Le fait que je l'utilise Ah OK, ça te permet d'utiliser un point. Des... D'accord, c'est pour marquer des points de victoire. Ouais, OK. Ça marche. Comme donc J'ai pas de test de morale à la faire après. Donc... OK, donc euh, en euh, fait tu utilises les... un dé, ça là tu, c'est ça Toi ouais, tu OK, ça marche. Donc elle est morte et maintenant tu vas pouvoir jeter ton 2 plus. Youhou! Elle revit! Donc elle revit hors de portée d'engagement euh, des petits boules green qui étaient avec elle. elle. Elle revit à la fin de la phase. Donc d'abord j'ai un mouvement de piline, je vais faire le mouvement de piline et après tu pourras apparaître. On va la, on va la faire comme ça. Replacer, alors je... c'est pas logique la façon dont je me suis replacé, je vous l'accorde totalement puisque normalement j'aurais dû euh, au minimum avancer et là j'ai reculé. Mais je me suis un peu mal placé quand je me suis engagé la première fois sur Célestine. Euh, L'idée c'était de, de pouvoir rester, euh, d'ailleurs j'ai encore mal placé, mais lui pouvait être dans le décor. Euh, je, vais, je vais les remettre juste correctement pour que ça soit cohérent en termes de jeu. Euh, et puis. Euh, Célestine est donc revenue et euh, on n'est pas trop mal et ce qui m'amène à la fin de mon tour globalement comme je vous l'ai dit euh, eux ont fait l'action là et, euh, et tout le monde est content d'être heureux, ok, niveau du scoring eux ont fait l'objectif, donc je crois que la première fois que je le fais c'est 2 points, après c'est 5 points, après c'est 10 points, donc ça, ça me rapporte 2 points euh, ici dans ce quart de table là il y a une unité d'infanterie qui est entièrement euh, dans l'aura des euh, dans l'aura des d'un officier, alors eux d'ailleurs parce que les, eux doivent être à cheval entre les deux quarts de table euh, voilà pour ça et ensuite ici je remets un point aussi parce que j'ai mon escouade de co qui est entièrement euh, dans ce quart de table là et euh, et je remets un point parce que j'ai mon officier qui est dans l'aura de... De... de... Tous mes châssis sont dans l'aura d'un officier véhicule. Et je remets un point parce que j'ai aussi d'être une unité qui a reçu un ordre. Euh, voilà, donc euh, je, mets... je mets quelques points et je passe au T3 de mon camarade Sylvain. Alors, début du tour 3, donc j'ai tiré 2 dés de fois. Un 1 pour toute mon armée et un 6 pour ma dogmata. J'ai marqué 4 points de primaire, et euh, à la fin du tour 3 de tour j'ai marqué 2 points supplémentaires de secondaire, de acte de foi. Alors, pour ce tour 3, en phase de déplacement, donc euh, tout le monde a un peu sorti euh, ses doigts des fesses, sauf les mortificatrices, euh, qui sont collées. Pas... <rire> oui, d'accord, parce qu'elles ont les mains attachées. Euh, donc, celles-ci sont avancées pour pouvoir prendre l'objectif et euh, être en joue devant le... les taureaux Green. Nos Exora n'est pas en se sont avancés aussi pour pouvoir tirer sur les motards d'Attila. Le Castigator s'est déplacé pour pouvoir tirer aussi sur ses motos, parce que j'avoue qu'elles me un petit peu peur. J'ai vu d'ailleurs une review d'un certain Tourop. je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne montante Creative Wargame qui a parlé du top 5 des unités. Il en avait parlé et ça me faisait tellement peur que j'ai décidé de les détruire tout de suite, avant qu'elles attaquent. Nous avons ici les novices qui sont avancés pour faire un écran pour les personnages qui se sont déplacés. L'hospitalière pour pouvoir donner son, son film no pain. Euh, elle, euh, voilà, son no pain. Euh, nous avons euh, Morvenval qui s'est euh, déplacé aussi afin de pouvoir tirer sur les taureaux green est euh, venus du ciel les éphirimes qui ont prévu de charger s'il en reste encore des taureaux euh, nous avons aussi les... nos deux unités donc, de mortificatrices. En fait, je me rends compte que en fait, les taureaux vont être chargés de tous côtés, de toutes parts. Ça va être rigolo, on va faire du sushi. Et ici nous avons Ephraël Stern et Kiganil qui se sont rapprochés aussi pour affronter les taureaux green. Par contre, chose très impressionnante, Célestine est partie à 12 pouces du Rogaldorn. En fait, on va tenter de lui faire des mortels afin de le tuer. Euh, bah là mortelle en fait, hein. voilà voilà Ok alors phase de tir on va commencer par cette unité là qui va tout mettre dans les taureaux green euh, Ça peut advencer tirer euh, normalement, moi j'ai de la sauvegarde à deux, du couvert etc On va gérer tout ça hors champ et on fait le point une fois que cette unité a tiré Ok, la poussière retombe, bah, globalement, lui, en 2+, il a tanké tout. Et le, les fuseurs, euh, bah, double 2 à la touche avec roll de, euh, des sœurs, ro 2, donc euh, triple 2, donc euh, rien du tout. Ok, maintenant, euh, les parangons vont envoyer leur tir de fuseur dans les 5 les motos qui sont là. Il y en a deux à courte, et il y en a une à courte et deux à longue, c'est parti, ça va toucher à 3 et ça va blesser à 2. Et une seule moto, une seule et unique moto survit à, à, à la terrible déferlante de fuseur que je viens de prendre dans la mouille. Castigator va castigater Et il va envoyer sa salve sur le Lehman Russ. Je vous rappelle que c'est Lehman tu T'es à plus de 12 pouces donc j'ai un couvert léger Je suis donc en 1 de save et réduit la PA de moins 1 Donc euh, c'est vraiment pas mal euh, Surtout contre la PA moins 4 <rire> Et ben écoute PA moins 3 je serai en save à 3 plus monsieur C'est parti ça touche à 3 Ok La bon petite reroll bon de, de la fois okay. Non Et ça blesse sur du 3 on une auto. Yes, ça utilise son petit dé de fois qui fait du pla qui fait plaisir. Et après ça blesse à 3. Il reste les 3 d Ouais ouais c'est ça. Et... les 3 passes. Je suis donc en save à 2. T'as PA-3 hein. Et c'est ça en plus c'est ça euh... Oui c'est ça, oui, c'est celui ouais. que t'as as passé auto. Ouais. -3. Donc. PA-3 que je réduis à PA-2. Mmh. On est d'accord. J'ai une save à 2 qui est en couvert à 1. Donc en gros 1 plus c'est épais moins 2 donc je suis à 3 plus Save à 3 je vais les faire potentiellement une par une pour ouais. voir un petit peu ce que ça donne C'est combien de damage 3 C'est savé à 3 plus, c'est savé à 3 plus, c'est save à 3 plus On n'est pas un Lehman de Gogol J'ai complètement tanké le Castigator Hop on a oublié de faire en début de phase le petit smite de Efraël ah, non, not today, ok. Et puis après, bon, bah, là, il y, a, y a tout ce petit monde va tirer dans les bull green, je suppose. Oui, oui, oui, oui. Alors, ce qui nous amène à la fin de la phase de tir, on n'a pas clôturé, mais les bull green, il a réussi à m'enlever un euh, taureau green euh, qui était en save 2+, et qui était dans le décor, euh, qui a très bien tanké. Euh, ici, on a tanké, euh, et puis on a les motos qui ont, pris, qui ont pris quand même cher. Le châssis a tanké, ça, ça a plutôt pas trop mal tanké, et ce qui va nous amener à la phase de charge assez rapidement. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit Silva Dis-nous tout. Euh, bah, de faire tomber le Rogaldorn avec Célestine, je pense que ça c'est la... faisable. Je pense c'est faisable Oui, par, par la foi de l'Empereur. Ah, effectivement, avec la foi toujours, de l'Empereur. Et faire tomber cette punaise de taureaux. Green, de oh, okay. qui sont superbes. Donc portés. tu vas charger avec, euh, avec la Sainte sur le Rogaldorn. Ah, la sur la Rogue question c'est est-ce que je t'overwatch Sachant ah ouais. que je suis en reroll des touches et en reroll des blesses, euh, j'ai du fuseur, j'ai du damage 4, elle peut, elle peut mourir à l'overwatch. Ok donc ici euh, la bonne vieille sainte déclare l'Euro Galdorn, je vais utiliser un point de commandement, est-ce que je le récupère messieurs dames euh, Sur un 5 je le récupère, oui je le récupère et donc c'est un Overwatch gratos et euh, j'envoie full patate dans la sainte. Le gros canon qui fait 3 plus d 6 Il nous fait ouh, Il nous fait son premier 6 euh, Ce qui nous fait 9 pruneaux de canon oppressor Dans la tête à Morven Dans la tête à, à, à, à Sardine Ruisseau Et je vous cache pas que Sardine Ruisseau J'ai quand même bien envie de l'allumer euh, Donc euh, c'est donc pas trop mal Déjà on va faire tirer le, le, le canon oppressor Parce que ça peut suffire Allez on est sur du 6 euh, C'est trop moche Parce qu'il n'y a pas de 6 et il n'y a pas d'As Donc j'ai pas de reroll, il n'y a rien qui passe ben, Le canon oppressor se rate complètement les deux multifuseurs sur du 6, il y en a un qui passe euh, et qui va blesser sur du 2. Oui, un vu à 4 sur le multifuseur, mon bon monsieur. Et eh bien, tu prends euh, des 6 plus 2. Donc, euh, tu peux la tuer. je peux la tuer avec un 6. 4, ouais. ça fait 3 et 2, ça fait 5. Donc tu prends 5 PV, il, un. il lui en reste 1 et moi j'ai encore quelques armes à tirer, il y a le canon coaxial euh, qui n'a pas tiré, donc sur du 6, non il n'y en a pas, il euh, y a la mitrailleuse qui n'a pas tiré, allez sur du 6, non il n'y en a pas et je pense que j'ai fait tirer toutes ces armes, le canon oppressor, les multifuseurs, les mitrailleuses, le canon coaxial. Euh, tout a tiré. Et bah je l'ai raté de peu. Hein. Elle, a pris, elle a pris ses PV. Tu peux faire ta charge dans la plus grande des sérénités. C'est bon. Et il me reste cette bonne vieille gatling. Allez, pour deux PV, c'est ça Un seul. Un seul PV. Et ça peut se faire de ouf. Sur du 6. Oh, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Et il y a deux As, donc deux rerolls et je refais deux 6. Pas du tout, je refais pas du tout. Euh, et c'est force 5, la gatling. Sur, 3. Sur du 3. Reroll des As, parce qu'il n'y a pas papa... c'est Oh, c'est... Oh, oh là là J'ai des... des ascenseurs émotionnels, il y en a une qui passe. pa 1 C'est pa à 1, et c'est... Voilà, c'est tout. Et ça utilise, ça utilise son dead x C'est un dead x. Ok, un... ça... -fois. Eh ben, écoute, elle est en vie à 1 PV, la garçonnette. Sardine ruisseau et charge à 4 qui réussit pour les euh, comment elle s'appelle déjà les mortifères euh, qui sont ici et qui vont venir euh, à la bagarre. Efraël Stern sur les boulis. Ok que... c'est ok. Par contre si tu vas être en difficulté pour poser tes, tes F je pense. Ça va être un peu galère. Que... Un peu galère. Enfin, déjà il faut que j'arrive à faire 9. Ah oui, t'as ah, pas de fois. Ah, ah ouais, oui. on est sur... Allez, la charge des F sur, euh, sur les boulis. Charge à 8, T'as le plus 1, ouais. J'ai une relance de Pénon de Zephyrim. Ah, le Pénon. Et c'est mort. Ok, et eh bien les Zephyrim, elles sont bien dans leur vents. Mais c'est bien, tu les as bien placées, elles sont quand même bien protégées. Ok, on en est là. Euh, Là-bas, il n'y a pas de charge parce que ça advance et ça advance. Et ensuite... Euh... Dogmata va tenter une charge. Euh, les... la Doggy. Une charge à 7. C'est parti, Doggy style. 8. Et la Dogmata s'envole. Euh, les deux camarades, Efraïl Stern et... et sa pote, euh, elles tapent en first, hein, elles ont un fight first, donc euh, c'est parti, elles s'activent et donc c'est 9 attaques, c'est ça C'est ça, 5 Efraïl Stern, 4 de Kiganil. Ok. 1, 2, 3 As sur euh, Kiganil, ça Sur Kiganil. Ok. Sur du 5 et sur du 3. Tu jettes les dés comme un bullgreen. green. Euh, PA. -3. PA-3, damage et Damage 2, damage 2 euh, Donc forcément je vais mettre sur une save à 2+, euh, et donc c'est parti, donc PA-3 sur, sur de la 2+, je suis sur du 5 Save à 5, et eh ben je ne perds pas de taureau green puisque euh, je perds que 2 PV Et comme je réduis les damage, eh ben, je suis content Et ce qui va faire que je vais utiliser mes deux derniers points de com et je vais m'activer avec euh, ma bande de brutes Ok, je vais m'activer donc avec mes deux derniers points de com, je vais mettre deux mecs sur la dogmata et deux mecs sur un mortifier, le but est d'enlever un mortifier et la dogmata pour, euh, bah pour enlever potentiellement des attaques sur ma tronche. Euh, je suis toujours en CC 2+, puisque je suis toujours sous l'aura de mes ordres du tour précédent, enfin de mon tour à moi, et euh, je suis en PA-2 PA du coup, qui sera réduit à PA-1, puisqu'il y a l'armure du mépris face à moi. Euh, je vais donc mettre le gros pif le gros malin euh, sur les mortifiers avec un pote à lui et deux autres sur euh, la petite coquine. Donc ça fait euh, 8 attaques ici en 2 2 et euh, 9 attaques ici en 2 3 Ok, les 8 attaques dans la Dogmata. Sur du 2 plus, triple Et sur du 2 combien d'as Ça arrive à faire OK. Ok, CPA PA moins euh... 1, donc t'es sûr de la save à 4. Pour 1 damage. Non, à 3, ai du mépris. Non j'ai -2. moins 2, ah, okay. ça fait paire moins save. 1, j'avais déjà compté l'armure de prix like dedans save. Ok, c'est beau Combien de dégâts C'est 1 dégât. Bon. Et ensuite, 9 euh, attaques sur les Mortifiers, on est sur du 2+, euh, et on est sur du 3+, et là tu as 5 euh, save à 5 ah. Et bah écoute, je ne fais rien Ouais, vas-y. de peine à 5. à 5. Voilà, je ah, fais 1 PV. PV. Ok, là, on est sur un combat d'handicapé là. Hein. <rire> là, je pense que ça peut être très long. Ok, et là, tu vas pouvoir dérouler. Donc, les Mortifiers vont pouvoir taper. La Dogmata va pouvoir taper. Et surtout, on veut savoir si Célestine, euh, ce qu'elle fait sur le châssis. C'est ça qu'on veut ah. voir. Le monde se demande. Allez, Célestine et ses 6 attaques. C'est parti, mon Guigui. Il a pas de 6. Et il y a deux As. C'est beau. Je vais claquer une relance. Ah, ça claque son PC Allez. Ça claque son PC. Asri relance. Bienvenue dans la famille. Et ça blesse sur du 5, j'ai dedans du 9. Il n'y en a qu'une seule qui passe. C'est PA-4, je crois. PA-4 et c'est 2 damage. Ouais. Donc je réduis de 1, ça fait PA-3. Je suis en save à 2. Ça fait sur du 5+, plus, messieurs, dames. Oh Full tanking sur la sainte et ici je repère euh, deux boules green Du coup enfin un à qui il restait un PV et un autre euh, Et ce qui veut dire que Il me reste juste le rogaldorne à taper Il reste un PV sur la sainte. il y a un monde où elle le perd Tiens je te laisse prendre la caméra Puisque je vais te toucher sur du 6 Au corps à corps, mais j'ai la reroll des as Il y a un 6 Force 8, je te blesse sur du 2+, je te blesse, tu vas sauvegarder sur du 2+, Je pense que tu as déjà utilisé Reroll et, et Bénédiction et tout ce qu'il y a Donc il y a une chance sur 6 pour que la Sainte meure Et non Oh là là, mais j'aurais tellement aimé Ça m'a fait frissonner rien qu'à l'idée d'y penser Ok, euh, moral à 7 pour les cavaliers d'Attila, j'ai perdu 4 gars, attention Eh ben, euh, 4 et 4, 8, allez hop Les boules green, j'en ai perdu, j'ai un commandement à 8 J'en ai perdu 3, il me faut euh, tout sauf un 6 et c'est un as, donc c'est bon, ça tient. Et euh, bah, j'ai rien de mieux. J'ai rien de mieux à vous offrir, bonbon. Euh, bon, euh, voilà. Niveau scoring, sœur de bataille pour ce tour-là. Euh, Sylvain fait 2 points puisqu'il va utiliser 3 dés de, de fois. Et c'est tout. Il tue pas de personnage et il ne euh, fait pas son action puisque là il a, il, il a fait un sorte d'advance un peu partout. Euh, ce qui m'amène directement, moi, sur mon. T3. Début du tour 3, côté Astra Militar Room, je reprends un point de commandement et je mets 4 points de primaire. Et euh, je suis heureux, je vais faire euh, ma longue phase de commandement. Alors, sur la table, qu'est-ce qui se passe Mon petit commissaire, il va dire à ces gars-là, euh, vous êtes objectif secure. Ensuite, euh, cette bonne vieille Ursula, euh, elle va donner plus 1 à la CT à eux et plus 1 à la CC à eux, à hein, chaque fois en boostant la, la pénétration d'armure. Ici, mon escouade de commandement... Ksh, ksh, elle prend le Vox et elle dit « Mortier, fire, fire !» Plus un en CT ici, plus un en CT ici, et ça répercute. Et on va même répercuter sur eux, plus un en hein, CT, puisque tout le monde est dans les 6 pouces, donc ça c'est cool. Le... Notre ami Léontus, fils des âges farouches il va donner euh, double le nombre de figurines au Blast, ici, puisqu'avec ma tourelle, je vais pouvoir tirer en dehors des corps à corps. Il va filer, euh, euh, filer « reroll des As » ici à la touche. Euh, eux, il va leur filer un couvert léger. Et il va donner sa full reroll des touches et des blesses sur le char de combat qui est juste là. Et, euh, et on est content et je vais immédiatement attaquer ma phase de mouvement. Allez, donc là, bah, vous avez bien compris. Euh, on vous a déjà parlé de l'empereur. L'empereur euh... <rire> a quatre bras. Euh, les boules greens, ils vont venir... Alors, je me, suis déjà, je, me suis déjà emba... je me suis déjà emballé sur le corps à corps. Les boules vont venir se tarter ici. Je les ai passés objectif secure au cas où. Les motos... Ça y est, on va voir ce que font ces motos sur des châssis. Elles vont se fader euh, les parangons. Elles sont suivies de très près par un pack d'infanterie ainsi que Ursula la euh, Voilà. Après, euh, ici, les mortiers n'ont pas bougé. L'escouade de commandement a fait un petit détour pour placer son officier ici. Et les boules grises ont désengagé euh, pour venir aussi euh, dans l'aura de l'officier euh, pour mettre mes, mes, mes full points de, point de secondaire. Euh, voilà, l'escouade d'infanterie ici n'a pas spécialement bougé. Euh, ici, Léontus, fils des Jachs farouches, euh, il est venu renforcer le corps à corps dans le cas où le châssis euh, dans, en tirant dans, dans la bonne vieille Célestine ne soit pas suffisant. Voilà pour ça et euh, c'est parti pour la phase de magie. Je vais caster mon, euh, mon sort, mon action psychique sur du 7. Oui, elle est castée, euh, je, je, récupère, euh, je récupère un... Tu peux faire un abjus, ouais bien sûr ouais. tout ouais. Ouais, ouais. Ah, à l'heure on ne l'y fait pas, Abju à 6, raté Ok, j'étais donc à 1 et je passe à 2 PC. J'ai juste une toute petite modification, le châssis ici est venu protéger mon officier parce que c'est vrai qu'il a un assassinat et euh, ça va quand même se balader, je ne vais pas avoir beaucoup d'options beaucoup pour gérer ça. Donc euh, j'ai pas envie qu'ils viennent me prélever mes troupes avec une aisance déconcertante euh, Voilà pour ça, j'ai fait ma phase de psy et je vais faire globalement ma phase de tir euh, Ici il y a quelques tirs qui vont partir dans les petites qui sont là Les mortiers full le patate dans les petites qui sont là euh, L'obus, il le, le plasma, ça sera full patate dans les éphirimes Lui, il va mettre euh, tout ce qui est hors tourelle dans, la, dans, dans Sardine Ruisseau et il va mettre son canon oppresseur et le canon coaxial. Euh, ça risque de partir dans les F aussi, selon le dégât que je fais avec l'Oltleman. Et sinon, ça partira potentiellement, euh, pourquoi pas dans, dans, dans Archibald et Théodore. Ce que je vais faire, bah, je, les armes de tourelle peuvent tirer en dehors des corps à corps. J'ai quand même le malus. De moins 1, mais comme je vais tirer avec mon canon oppressor sur elle et que de toute façon elles sont dans un vent, quoi qu'il arrive, j'aurai eu le malus. Donc je vais faire canon oppressor, canon axial, donc ce qui sont mes deux armes de tourelle là-dedans, qui toucheront un 4 plus, et ensuite je vais faire le, les deux multifuseurs, la Gatling, Castigator euh, et tout le reste qui vont tirer dans la petite sainte. Je vous rappelle que j'ai la full reroll des touches puisque euh, papa il a donné l'ordre et qui fait plaisir quand même. Allez, on commence à envoyer. Donc là bah, je fais normalement D6 plus 3, mais comme je compte double de toute façon ça fait, euh, ça fait 3 plus 6. Ça fait 9 tirs de canon pressor dans les petites. Oh et bah ça fait 7 morts chez les F. Le job est fait. Et maintenant on va se fader la Sainte Sardine Ruisseau. Ok oh. C'est fait, elle est décédée, il lui restait un PV. Euh, voilà, il n'y a, a pas débat, c'est fini pour elle. Ok, le rogal d'en a tiré, je vais activer mon Lehman Ross et papa, il va tout mettre dans elle. L'idée, c'est de le sortir de l'objectif du centre, ce qui me mettrait déjà deux points de primaire bis. Et ce qui va lui permettre de lui, de, de lui enlever un objectif là où je ne pourrais pas l'enlever de cet objectif-là. Donc c'est parti, il y a le canon plasma exterminatus, il y a les deux plasmas de coque et il y a le canon laser. Je mets tout dans leur... dans leur tête il en reste deux, rappelle moi le moral euh, ah mais t'as les, les deux fois je vais donc utiliser mes deux derniers points de com ici et je vais réactiver une phase de tir de mortier et je vais remettre une dernière salve là dedans parce que je peux pas laisser ces deux là survivantes, elles elle coûte trop de points Elle donne beaucoup trop de points Allez, les euh, 3, les 3 tirs, allez Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ça nous fait 3 et 5, ça fait... Non, non, non, des 3, des 3. Des non, c'est des 6, c'est des 6, c'est des, ah, des 6 tirs, c'est des mortiers, ah, okay. c'est des mortiers. C'est moi qui dis des 3, mais c'est des 6 tirs. Je vais toucher sur du 3, avec euh, aucune reroll de quoi que ce soit. Tac, bam, bam, bam, bam. Ici, et je vais blesser sur du 3, et là j'ai la reroll des as. Il bien y a pas d'As, et ben ça te fait 6 euh, save à paire moins 1 que tu ignores, donc euh, sans PA quoi, hein, save à 4 Alors je vais déjà en réussir une auto Ouais, avec des fois à utiliser 2. pour en réussir une auto 2. Hop, ça fait plus que 5, et t'en as 5 à réussir à 4+, 3, 3 et t'en as 2 qui meurent Je vais faire une relance quand même La relance Et ça bon. Oh là là, il y en a une qui reste en vie euh, il va falloir que je trouve une solution pour la fumée celle-là Et bien phase de tir terminée euh, C'était pas trop mal globalement Puisque j'ai réussi à enlever euh, 7 Zephyrim 9 Novisae, Sainte Célestine Et euh, maintenant on va rentrer dans la bagarre euh, Les boules green je Tire en contrecharge Monsieur Sur les boules green ah, oui. <rire> D'accord Ok bah, Overwatch sur les boules sur green alors L'overwatch est passé, c'était bien tenté, mais ça ne fait rien. Du coup, je vais charger avec les boulitos. Ouh, ça s'envole. Ouh, ça s'envole. Le commissaire aussi est rentré dans la mêlée, ce qui nous amène ici. Et les motos vont charger sur les E. Euh, voilà, hein, on est bon. Allez, c'est parti. Ok, et en supplément, je vais envoyer mes petits fantassins dans la mêlée. On va voir si ça, ça passe. Oh, charge à 10, ça va passer. Ça va le faire. Allez, on est dans la mêlée et forcément, je vais activer les cavaliers d'Attila. J'ai plus de points de com', j'aurais éventuellement pu faire un stratagème pour essayer de mettre, euh, mettre une ou deux BM, peut-être trois à l'impact, mais euh, voilà. Euh, donc, du coup, je vais taper sur les châssis, je vais évidemment taper avec, euh, avec les attaques damage 3. J'ai chargé, donc j'ai plus de en force, ce qui fait que j'ai force 8. Euh, et je vous rappelle que j'ai passé l'ordre pour avoir plus 1 en CC. Alors, ici, c'est la lance taser, euh, et ici, c'est les lances normales. Je rappelle que j'ai chargé, j'ai donc force 8. J'ai donné l'ordre de celui-là, j'ai donc force 9, mais ça change pas, je blesserai sur du 3. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est de la PA-4 qui passe PA-5. Donc, il va rester PA-4, en fait, avec son armure de parangon. Ça, c'est de la PA-3 qui restera PA-3, puisque j'ai passé le bonus. Ce qui se passe, ici, je vais toucher sur du 2, reroll des As. C'est bon. Chaque touche génère une touche supplémentaire. Donc, ici, ça fait 4 touches de grosse lance. Parce OK. 3. je 3. J'ai passé le plus 1 à CC. Ah OK. Avec euh, Ursula, elle a donné l'ordre dans la phase de coup Ici c'est pareil, ça touche sur du 2, reroll les as. Et bah ben, c'est bon, il n'y a pas d'as. Ok, ici euh, je blesse à 3 ⁇ là j'ai pas de reroll d'aucune sorte. Ok, et, euh, et donc euh, c'est du damage 2, mais ça fait une blessure mortelle en plus. Donc ça fait damage 2 plus une blessure mortelle. Et ici ça blesse aussi sur du 3, et là c'est du damage 3 flat, j'ai pas de reroll. Et ici, on est là. Donc, on va commencer par ça. Tac. Ici. Donc là, tu as euh, tu es en save à 2. Donc, tu as, as ça. De save à va 6 plus. Tu réussis 2. Ça fait... 2 euh... mortes. Il y en a qui perd 2 PV. Et ouais. 3 BM. Ah, C'est bon, maintenant. Euh... Oui. Fais les, fais les invues quand même. Ouais. OK. Ça roule. Donc, est-ce que ça s'explose, ces petites bêtes non, ça n'explose pas. Et eh ben, elles se font pour fendre. Ça a 4 PV ou 5 4. Ok. Donc, ouais, ça se fait pour fendre bien comme il faut. Rappelle-moi le coût de l'unité, s'il te plaît. 240. Les 3 Ouais. Ouais. On, est sur, on est sur un pack à 100 points qui a nécessité aucun point de commandement pour, euh, pour mettre... Vous voyez la létalité de l'unité, c'est quand même ultra-violent. Ok, et bah, les parangons se sont fait paranguer. Ok, je vais activer les boulies. 4 et 4 et 4, ça fait 12 attaques. 12 et 5, ça fait 17. Ça va faire 17 attaques qui vont toucher à 3 euh, ⁇ pas de relance. Et qui vont blesser à 2 ⁇ pas de relance. Et c'est de la PA-1 euh, qui sera ignorée. Donc en fait, tu vas être de la CVA-3. Je t'envoie la salve de taquet et on se retrouve ensuite. Ok, gros craquage 2D. Euh, j'ai raté, j'ai bien raté raté mon jetouche, il était bien dégueulasse à 3+, et c'est en pas moyen de le stabiliser. Et après, euh, j'ai fait, euh, 4, 5, fait 5, euh, 5 blesses, et tu as réussi 4 sauvegardes à 3+. Donc il y en a qu'une seule qui meurt. Il va pouvoir répondre, il y en a 2 qui vont taper sur le commissaire, le reste sur les, ouais, les bobis. Et, euh, et puis voilà. Et euh, pour finir, on est sur de la, du close de Gogol, hein, donc euh, bah, il ne se passe rien, puisque tu ne m'as rien tué. Voilà, euh, ça c'est fait pour ça. Globalement, j'arrive à la fin de mon tour. Tu as ici, mon petit... De co pour elle qui a perdu 9 camarades. Euh, J'utilise mon dé de fois de 1. Ok, bien joué. Et, ici, euh, et euh, après pour les, pour les petites, elles ont perdu 7. 7. Un commandement de 9. Donc sur 1, 2, c'est bon. Et bah 6. Donc y a une qui meurt. On a une qui meurt. Et après et sur des 1 et des 2, ça les tue. <rire> ah, merci les éphirims. Euh, <rire> Ce n'est que partie remise. Alors globalement, j'ai toutes mes unités d'infanterie. Donc mes bull green, mes gars qui sont ici, mes gars qui sont ici et les deux bull green qui sont là sont dans l'aura d'officier. Donc je mets deux points. Mes véhicules sont dans l'aura d'officier, puisque lui est à 12 pouces de lui. Donc je mets un point. J'ai tué une unité avec une unité qui a, mis un, qui a donné un ordre, notamment euh, les motos qui ont défoncé les parents Donc je mets un point. Donc je mets quatre points sur cet objectif primaire là. Ensuite, ce pack-là est dans ce quart de table là. Donc je mets un point pour être dans ce quart. Ce pack là est dans dans ce quart de table là, je mets donc un point. Et ici, c'est pareil, j'ai mon escouade de commandement qui est complètement dans le quart. Donc je remets trois points sur les quarts de table. Et euh, bah, toujours un peu rien sur les actions. Euh, bah, je vais pas, il me reste encore deux tours. Il va falloir que je fasse une action sur chaque tour. Je laisse la main pour le tour 4 des 6. Bon. Donc début du tour 4, euh, j'ai gagné 12 points de primaire. J'ai repris un PC. J'ai fait un 1 pour la deux fois et un 3 pour toute l'armée. Et j'ai remarqué 3 points d'acte de fois pendant le tour de tour Turope. Donc euh, là, au tour 4, je vais essayer de remarquer plein de points. Donc fin de la phase de mouvement, ici je me suis désengagé et j'ai payé euh, un point de com pour pouvoir quand même tirer. Ici nous avons le Castigator qui s'est approché des motos pour pouvoir tirer dessus. Morvenval, elle commence à se tirer les doigts des fesses aussi pour pouvoir aller s'approcher des, euh, des unités. Ici, ma petite survivante, elle, fait la... elle tente l'action la... <rire> pour gagner 5 points de secondaire. c'est ça. Et ici nous avons la Dogmata euh, qui n'a pas bougé, il faut que je vérifie si elle a le droit de faire l'action, euh, elle la fera, si elle n'a pas le droit elle la fera pas. Elle avait perdu 2 PV, la petite ouais. et t'avais un qui perdu est ça. Ici Ephraël Stern s'est approché du Lehman Russe ainsi que nos deux euh, unités de euh, mortifières. Voilà voilà, même pas peur <rire> Allez BM dans le bah, c'est le Lehman Russe, Russe. c'est parti Petit smite, et oui, oui euh, D3. Une. une et une choco une. Si en claquant un PC, je vais tirer dans le commissaire avec le lance lame le, le fuseur et tout ce qui peut, après il reste pendant le blue mais tout ce qui est le plus proche du fuseur, voilà. ça part là-dedans. Ok, le, le comico. Commissaire et les 4 qui le restent tirer tirer vont sur le blue ah, donc hop, après petite vérification, ce sont ces trois-là qui vont tirer sur le commissaire. Le reste va partir dans les boules grises, bien que ce soit anecdotique. On va surtout voir si tu le commissaire que c'est trois points de victoire sur l'assassinat Le fuseur Le fuseur, donc deux tirs. Oui, monsieur. Ça touche à trois voilà. Ok, ça blesse à deux Allez c'est bon il est mort, c'est bon, j'ai D6, D6 plus 2 ça fait 4 dégâts il a 4 PV, j'ai pas est de sauvegarde explosé, il, a ex... il a explosé Et euh, on regarde après si le reste des tirs fait quelque chose sur les boules green Et, en fait, et j'ai claqué mon petit doublas sur une save donc je perds 2 PV sur euh, un boule green un save à 2 Morven Val va envoyer sa salve dans les motos euh, C'est parti mon Vicky Tu vois celle qui est dans le vent hein, donc t'as moins 1 pour toucher ne l'oublions point sure du 3 full relance Full c'est auto buff Donc c'est parti pour les motos sur Morven Enfin Morven sur les motos et Morvenval arrache 3 motos avec son bolter lourd et son lance-missile. Maintenant le Castigator, il va mettre la salve là dans le Castigator. Ok, le Castigator Il met ses bolteurs lourds. Il y a deux bolteurs lourds, c'est ça 3. 3 bolteurs lourds, donc 9 tirs de bolteurs lourds dans les motos. Et il va mettre euh, ses 3 des 3 tirs dans les pimpins. Tout le monde est dans le vent, donc moins un pour toucher. Et eh ben non, elles sont mortes. C'est fini pour les motos. Donc j'ai perdu deux fantassins et mes deux motos. Allez, on arrive ici. On a les deux mortificatrices qui vont envoyer des lances-flammes lourds dans, le... dans les taureaux-greens, on va dire. Hein. dans les taureaux-greens. Euh, on se retrouve une fois que la poussière est retombée. Ok, donc là, les petits gars ont réussi à enlever le dernier PV qui manquait sur mon bull-green. Et euh, on l'a oublié de le préciser. Hein, mais la Dogmata, elle fait sa petite action aussi euh, de sol sacré. Euh, voilà pour ça. On a fini la phase de tir. Globalement, on a perdu un bull-green. On a perdu les motos. On a perdu le commissaire. On a perdu deux loustiques ici. Et euh, un petit PV là sur le Bull Green. Est-ce qui nous amène très rapidement Et un petit PV sur mon Leman Est-ce qui nous amène très rapidement à quoi À la phase. Phase de charge. charge. Qu'est-ce qui va-t-il se passer Castigator sur ouais. les, ah, les Castigator sur Pimpin Oh non, ça raté. Ok, ça rate. Ephraim Stern sur. Sur euh, Leman. Sur le man. Euh, Vas-y, non joueur, je sais pas. 4, c'est bon. C'est bon, ça sera suffisant. Et, euh, les euh, Mortifère. Ils vont sur le Leman. Sur le Leman. 6, Je pense que ça va le faire Faut que tu places bien les deux mais ça va le faire ouais, je pense. Ok au niveau du corps à corps, bah, tout se passe au niveau du Lehman Ross. Moi je vais pas, de toute façon j'ai qu'un point de com Donc déjà je peux pas intervenir Donc on va laisser euh, les attaques se faire sur le Lehman Ross. Euh, je vais euh, pas utiliser de point de com non plus Parce qu'il m'en faudrait deux pour euh, réduire les damage de 1 Donc en fait on va voir On se retrouve à la fin de la phase de bagarre Pour savoir ce qui s'est passé sur le Lehman euh, Nos amis euh, Farfadé et, euh, et Pichabel euh, Elles ont rien fait du tout Et euh, on a... Euh, les deux golems, euh, à savoir les, les mortifères, qui ont réussi à enlever euh, deux PV, Deux lourds PV sur les Man Ross. Il y a eu petit craquage au niveau des blesses. Mais donc, on en reste là. Mon les Ross va taper. Il va taper dans la save à 4 d'ailleurs, tant qu'à faire. Euh, histoire, de, euh, histoire de tenter d'enlever des PV, là celui qui a déjà perdu. Il va arriver, arriver. Bim, j'enlève un PV avec mon les Ross. C'est beau. Merci, merci. Euh... Merci l'empereur le, à 4 bras eh oui. Ok fin du, fin du, du tour 4 côté sœur de bataille Au niveau du scoring euh, on va faire le point Action sol Action sol ici Et assassinat tu remets 3 points aussi Ça. Puisque tu as tué le commissaire Ce qui m'amène moi à mon tour 4 Début du tour 4 Astra Militarum Je suis à 1 point de commandement je passe à 2 Je mets 4 points de primaire je suis complètement à la ramasse en primaire et, euh, et c'est bien tout, je fais ma phase de commandement sur la table de jeu Ok, la mamie ici va donner couvert léger à cette unité là euh, Eux n'ont plus personne pour leur donner d'ordre à ce tour Ici, plus un en CT qui va se répercuter là euh, Le tank commandeur va donner l'objectif le... sécure sur ce gars là et lui, il va donner... Euh, il va donner quoi Il va donner à, à celui-là. Je vais réfléchir deux secondes. Euh, Orcam, je vous dis ça juste après. Et papa va donner sa full reroll sur le gros. Ok, phase de mouvement. J'ai globalement replié mes boules green ici pour avoir quand même quatre figurines sur l'objectif. Je vais recharger derrière, mais surtout, je suis venu prendre en attention mes J'ai avancé Ursula qui va aller aussi dans le corps à corps ici pour toujours avoir mes unités en euh, portée de... de... En portée deux euh, ici j'ai euh, mes figurines d'ailleurs je vais me permettre j'ai oublié tout à l'heure je t'en ai enlevé une mais en fait il y en avait que il y en avait en ai enlevé deux mais il n'y en a qu'une qui meurt puisque j'annule systématiquement une blessure au début d'une phase donc eux sont ici et euh, ils sont cachés eux qui étaient à l'étage sont descendus je rappelle hein, que tout le monde a des vox et ils sont dans l'aura de 24 pouces de mon vox, de mon escouade de commandement. Donc ils sont toujours dans l'aura d'un officier. Eux n'ont pas, pas bougé, n'ont pas bougé. Je suis resté au corps à corps parce qu'il est bien bloqué dedans. Et ici, j'ai avancé mon châssis. Euh, et euh, mon bull green est venu aussi se mettre sur l'objectif. Il va faire. Euh, l'action sur cet objectif-là. Euh, les deux-là ont fait un go-go-go et donc ils se retrouvent sur le vent. Papa est venu ici. Euh, c'est parti. Phase de psy. Euh, je vais t'envoyer un smite. Tiens, ça, c'est une bonne idée. Un bon D3 Mortal Wound dans ta face. Je vais envoyer un smite sur Ephraël et sa copine. Euh, ça passe à 8. Tu peux tenter de dispel okay. sur un 6. À 6. C'est abjuré. Oh là là, c'est beau. Ah. C'est très très beau. C'est ça, des vrais sœurs de bataille. Merci. Et ben ça va être relativement simple. Euh, les mortiers vont partir... Euh, là dedans, ensuite euh, ici fusil laser là dedans euh, je vais quand même envoyer un petit mortier aussi en plus là bas, euh, ici ça va tout mettre là dedans ici ça va tirer dans le corps à corps Voilà, je vais essayer de faire un maximum de dégâts pour limiter le tour 5 de Sylvain, on se retrouve à la fin de ma phase de tir alors, fin de ma phase de tir. Bon, ben Tata, elle a pris la mort. Elle a pris tout le Rogal Dorn en full dans la mouille. Vous doutez bien que ses chances de vivre étaient, étaient peu élevées. Lui, il a mis tous ses taquets là-dedans. Et c'est euh, un des deux. Je sais plus. Hein, Toto ou Jojo. Euh, Nefer Stern qui a pris 4 PV. Donc, il a survécu à 1 PV. Ensuite, ici, les mortiers ont levé euh, 6 figurines dans ce pack-là. Et les, canons, les fusils laser ont enlevé la figurine qui était juste ici. Euh, ce qui va me permettre, incessamment sous peu, de charger. Je vais envoyer... Euh, mon sœur Léontus au corps à corps euh, là-dedans euh, ah non ça réduit les Je ou pas ça je sais plus Non. non. non. donc je vais envoyer euh, sœur Léontus au corps à corps là-dedans euh, je vais envoyer qui d'autre euh, je vais envoyer mes boules green au corps à corps là-dedans et je vais envoyer Eric Abadou au corps à corps là-dedans c'est parti Ok, ça a réussi au niveau des charges euh, Donc euh, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais activer Papa Il pourra taper avec les deux sur le Lehman Ensuite j'activerai mes boules green Et après il pourra taper avec euh, ses et châssis s'ils si ont survécu euh, C'est parti, on va juste quand même faire les, les attaques du, du Lord Parce que ça c'est héroïque et c'est euh, tout nouveau Allez, Léontus il va mettre ses taquets. il touche sur du 2 Ok, full touche pour Léontus, et il va blesser à sur du 3, et ça fait 4 à PA-3 pour 2 damage s'il vous plaît, tac, euh... PA-3, donc t'as pas de save, excuse-moi euh... Ouais j'ai pas de save, t'as des no pain par contre je crois Ouais, j'ai des no pain okay. ok, le premier j'ai fait, t'as réussi une c'est ça Ouais, il reste un point de vie Il reste un point de vie C'est oh, tout. De toute façon ça change rien Oui ça change rien, exactement donc il meurt et l'autre il perd euh, il perd euh, 4 PV. 3 PV. 3 PV. Donc euh, lui il décède et lui perd 3 PV. Absolument. Euh, voilà on va faire taper papa dans les corps à corps Les boules green aussi là-bas Allez on se retrouve à la fin de la phase de combat Voir ce qui reste sur la okay, chambre de bataille Alors ici qu'est-ce qui s'est passé Le Lehman Russ n'a rien fait Par contre le Lehman Russ a enlevé le dernier PV à Ephraim qui est mort Ici lui a répliqué sur Leontus et lui a enlevé un PV Donc lui il est encore en vie avec il lui reste 3 PV Ici les boules green ont arraché complètement l'escouade Donc on se retrouve tranquille, serein sur leur objectif et donc, on arrive à la fin de mon tour. À la fin de mon tour, qu'est-ce qui s'est passé Alors, tu me permets, j'ai pas fait le pilin, mais l'idée du pilin, c'est de passer de l'autre côté du quart de table pour marquer mon point de quart de table. Euh, je, vais, je vais le faire hein, de, de ce pas globalement, j'ai toutes mes unités d'infanterie dans l'aura d'un officier, ça me fait 2 points, j'ai tous mes véhicules dans l'aura d'un officier véhicule, ça fait 1 point, j'ai tué une unité avec un ordre, euh, ça fait 1 point, donc je mets 4 points sur celui-ci, j'ai fait l'action pour la deuxième fois, donc là, je suis à 5 points sur l'action, et, euh, et, et, et, et et les quarts de table, euh, j'ai une unité d'infanterie complètement dans ce quart de table-là, avec euh, lui potentiellement, avec eux, et avec eux, et ici dans ce quart de table là, donc je mets 3 points sur les quart de table et on a fait le tour, on laisse la place au T5 des sœurs de bataille. Alors début de tour 5, donc malheureusement mes actions au sol sacré n'ont pas pu avoir lieu puisque j'ai pu assez d'unités. J'ai gagné 2 derniers points d'acte de fois pendant le tour de tour hop et 4 points au primaire. Donc là nous allons attaquer le dernier tour des sœurs de bataille. Allez les moves, hein, côté sœur de bataille, vous avez vu, il n'y a plus grand chose. On a euh, Tati Daniel qui est venu ici, qui s'est désengagé pour faire de la Mortal Wound. Euh, et derrière, on a le châssis qui est là, qui est venu de passer en ligne de vue. Son but, hein, ça va être d'essayer d'arracher le Lehman Russ pour essayer de gagner 3 points d'assassinat. Euh, lui, il avait aucune chance au corps à corps contre papa, donc il s'est désengagé, et pour un PC, il va aller cramer potentiellement le bulgreen même si ça a pas trop d'intérêt. Et euh, maman euh, Morvenval, elle est venue prendre le centre, ça lui permettra de mettre 2 points de primaire bis, d'envoyer des coups de javelot bien énervés sur mon Lehman Russ, et tout le monde est content, donc vous l'avez bien compris, le but, ça va être de taper le Lehman Russ. On va déjà faire ton petite action, savoir si tu mets, du... si tu mets un méchant smite. Ça, ça fait 5 ça passe tu fais D3 mortal deux. ça fait 2 pv j'en avais perdu 3 j'en avais perdu 3 donc j'en ai maintenant perdu 5 comme ça ouais. ce que je vais faire de toute façon moi je vais utiliser deux pc pendant sa phase de tir et euh, je vais réduire de 1 les damages avec mon Lehman russ puisque je peux le faire et je vais pas m'en priver avez... ok alors euh, globalement qu'est ce qui se passe fin de phase de tir Eh ben écoutez le ross russ a rien pris de plus Puisque j'ai tout tanké, euh, le, le, la PA-2-3 c'est quand même pour euh, ça ne suffit pas pour péter les Eman Lui on a vu les mortels qu'il a fait tout à l'heure. Euh, au final, notre ami Sylvain a changé d'avis, il va pas utiliser son PC pour, pour cramer le blue green, ça ne servira à rien. Ceci étant, moi je ne vais euh, pas faire d'intervention héroïque parce que j'ai des ordres importants à donner sur eux. Euh, donc euh, voilà, euh, les tirs sont faits. Tu peux éventuellement charger là-dedans. Ça peut être embêtant, d'être, pour ma part, d'être bloqué au corps à corps. Et de, de toute façon, après, tu tires plus. Donc euh, voilà. Auto. Allez, charge auto. Bim, ah, ça te fait clair. claquer des dés. C'est ah. propre. Tiens, et en plus, tu mets une petite patte sur le décor. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Donc ça, c'est beau. Et puis après, t'as pas d'autre charge et rater les attaques, c'est raté. Ok, moi je t'attaque, mais bon, c'est anecdotique Ce qui va globalement finir, toi, ta partie ici ouais. Et tu vas mettre deux points de primaire bis grâce à la présence de Morvenval qui est juste ici euh, Et après, bah, ça va être mon tour Et globalement, je vais vous faire... Euh, je vais vous faire... Voilà, va je vais vous l'enchaîner direct de toute façon Parce que euh, là... Sylvain met 2 points supplémentaires à la fin de ce tour, moi je vais mettre des primaires à la fin du tour, vous avez bien compris que j'allais mettre 12 points de primaire, mais pas que, parce que ce que je vais faire c'est que euh, je vais tout mettre, pour, je vais tout faire pour tuer Morvenval, et je vais aller capturer le centre pour récupérer l'objectif central, donc pour, euh, bah pour tout simplement pour mettre 2 points parce que j'ai tué Morvenval, 5 points parce que je récupère l'objectif central, euh, je vais faire aussi l'action avec eux, et c'est pour ça que j'ai laissé Léontus ici, euh, pour euh, au pire des cas pouvoir leur faire faire une Advance plus ordre Et donc, euh, si la distance n'était pas suffisante avec un mouvement, bah, pouvoir faire une advance et venir caper l'objectif et mettre mon troisième objectif secondaire, tout en restant, mais ça ne me posera pas de problème, dans mes bulles d'officier pour maximiser mes secondaires. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Au niveau des ordres, et bah, tout simplement, euh, Léontus va filer à lui euh, la reroll des As, parce que lui va surchauffer à mort et il va essayer de se farcir Morvene voilà, eux le plus un pour tirer le plus un pour tirer euh, elle, elle peut pas donner d'ordre à nos, à nos gros ploplots, mais eux de toute façon ils vont rien faire de plus que rester dans leur carte de table avec leur officier eux sont bloqués ici au corps à corps et vont rien faire de plus euh, lui il va donner advance et ordre et ensuite lui le dernier ordre qu'il va le donner à lui c'est euh, objectif c'est cure éventuellement mais si ça sert à rien et, euh, et puis c'est tout le rat de full reroll des full reroll des touches il peut la filer aussi au plus, je peux la filer au placement Je suis relativement, relativement à l'aise, je peux faire à peu près ce que je veux euh, On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement Ok, fin des mouvements, bah, comme je vous l'ai dit Il n'y ont... a même pas besoin de faire l'advance pour le coup euh, Eux arrivent sur l'objectif et font le secondaire de mission ensuite tout le monde est avancé, on va tartiner madame, euh, ici lui ça me sert à rien de le tuer, il ne m'apporte absolument rien et euh, si éventuellement je pourrais je, mais je pense pas qu'il est dans l'aura d'une intervention heroic, je peux reculer un petit peu ici et là c'est pareil, il y a aucun intérêt particulier à tuer lui euh, et puis bah, en vrai euh, le seul intérêt que j'ai c'est tuer elle et euh, c'est parti, ah, on se retrouve à la fin de la phase de tir j'ai envoyé quand même Léonus au cas où s'il y a besoin de lui rentrer dans le lard euh, à la dernière phase, donc je vais tout mettre hein. euh, les mortiers, double tir de mortier euh, le, le laser le, le pistobusier de papa là-dedans, euh, les fusils laser de E euh, voilà, la, on, on envoie la totale, on se retrouve à la fin de la phase de tir, voir euh, ce qu'il en est et s'il y a besoin de faire une phase de charge Ok, et eh ben écoutez, ça suffit, euh, Morven a sauté, hein, les placements ont fait le taf, le pistol busier damage 3 de papa, les trois tirs, c'est pas déconnant non plus, et, euh, et globalement, ça sert plus à rien d'aller plus loin, parce que je vais pouvoir valider mes euh, primaires et mes secondaires, je vous fais le point scoring, et on passe immédiatement au débrief. Ok, donc, euh, tous mes véhicules sont dans l'aura d'un véhicule officier un point, toutes mes figurines... Euh, sont dans l'aura d'officiers euh, 2 points, ça fait 3. Et j'ai pété une unité avec un ordre, ça fait 4. Et enfin, euh, les quarts de table, je suis dans les 4 quarts de table. Euh, eux sont là, eux sont là, euh, eux sont là, et, euh, et eux sont là, donc c'est good, ça fait 4 points supplémentaires. Euh, ce qui fait que je capte le, le, le quart de table à 14, les ordres à 15 et l'action, bah, la dernière action que j'ai fait ici. Euh, je capte le secondaire à 10 points puisqu'il y avait 3 objectifs et je ne pouvais pas faire mieux. Euh, et donc ce qui m'emmène euh, pour un total de 10 et 14, 24, 24 et 10, 40, euh, 34 et 5, j'ai mis 39 points de secondaire. Et, euh, et au niveau des primaires, je vous annonce ça immédiatement. Et c'est la fin de ce rapport de bataille, les amis. On espère qu'il vous a plu et on espère qu'on vous a bien saucé avec ces deux armées, les sœurs de bataille de Sylvain. Il va y arriver, Sylvain, à, ouais. à, à, à, la, à la mettre à la win, sa partie. Vous allez voir, ça va, ça arrivera un jour. Et euh, moi je suis content d'avoir géré l'Astra Militarum, cette partie se finit, victoire de l'Astra Militarum, 72 à 45. On met tous les deux 28 de primaire, et ce qui fait la différence c'est les secondaires pour le coup. C'est ça. Euh, je te laisse débriefer euh, ouais. toi ce que tu as, as pensé de la partie. Euh, ben bah, moi je suis vraiment bien éclaté. Euh, nouveau codex, donc euh, nouvelle difficulté. à ça va pouvoir euh, prendre en main. Euh, les tanks sont vraiment vraiment tanky, l'an hein. du 8, euh, c'est compliqué à passer avec, avec ouais. tous les buffs. Ouais. Les personnages, j'ai fait un mauvais choix en choisissant assassinat Parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de personnages qui sont très bien planqués Puisqu'ils sont là que pour donner des ordres Donc ils vont pas aller à l'avant de la bataille donc, euh, à réfléchir avant de prendre ceci quand on n'a pas une armée qui peut aller euh, c'est Si j'avais des Repentia, ça aurait été bon. Ouais. Et là, j'ai fait le choix de ne pas jouer Repentia parce que c'est bien de montrer autre chose aussi. Clairement. Euh, c'est sûr qu'après, c'est pas peut-être hyper méta, mais en même temps, c'est hyper marrant. On n'a pas <rire> toujours besoin d'être hyper méta. C'est ça, ça tant qu'on est hyper marrant. Et, hyper, et je pense qu'on l'a été. Ah ouais, franchement, ça, toujours, on s'est hyper bien marré, donc après, voilà. on j'espère vous aussi. Exactement. Euh, sinon, quoi d'autre Non, franchement, euh, Léo Green, en fait, c'est vrai que c'est très très. Il euh... y a beaucoup de résistance. Je, Je m'y attendais pas, parce qu'en V8, ils n'étaient pas aussi résistant l'armée la... euh, garde impériale, ça ouais. allait facilement. Là, avec les bons buffs, les bons ordres, c'est beaucoup plus résistant. Et, on... Et c'est une partie très intéressante parce que, bon, c'est sûr que le score, il est élevé, la différence, mais on avait du monde jusqu'au T5 sur la table. Il n'y a oui. pas eu de table rase. Euh, moi j'avais ma petite hospitalière qui est assez planquée. Mais, je veux dire, avec d'autres choix, j'aurais pu faire beaucoup plus de points, c'est sûr Mais c'était jouable, il n'y a pas, je pense pas, comme... Euh, on voit par contre des choses intéressantes comme les cavaliers d'Attila Certes, à 100 points ça va les motards d Les oui. motards d'Attila, euh, c'est sûr que, oui c'est très fort Mais ça reste une unité parmi tant d'autres Et non, je pense que c'est un codex qui, qui est cool, qui est polyvalent Oui Très intéressant à affronter, je pense que ça doit être très intéressant à jouer Oui euh, pas peine de pleurer tout de suite pour dire Ouais ouais ouais, non c'est bon les gars Ça va être cool, vous allez voir, ça va bien se passer <rire> <rire> Je suis assez ouais. d'accord avec toi Le codex est bien équilibré, je trouve Il y a peut-être un léger abus Sur l'armure du mépris Sur les châssis ouais, ça, oui, euh, Le, le, le, le Rogal en du 9 euh, Save à 2 avec les protectionniques Qui réduit la perte de moins 1 sur les damage 1 et puis, notamment les Lehman Russ avec le stratagème qui permet aussi de réduire le damage. C'est vrai que c'est quand même très consistant pour le châssis. Et si vous n'avez pas, le, la, là en l'occurrence, il n'y avait que les fuseurs qui étaient vraiment bien adaptés parce que de la PA-4 et en, en courte portée, tu as du D6 plus de damage. À partir du moment où on sortait des vraies armes anti char il, y a du, il rebond ça rebondit complètement quoi donc euh, que ce soit au corps à corps ou au tir voilà pour ça, après on l'a vu euh, la phase de corps à corps des cavaliers d'Attila moi je vous l'avais dit dans mon top 5, hein, cette unité elle est complètement insane, elle est vraiment vraiment très létale après on a vu à quel point euh, elle est glace canon c'est comme les repentias hein. je la compare derrière dans ma vidéo à une unité de repentia c'est à dire que c'est c'est 2 pv certes, mais c'est 20 points la figurine, c'est save à 4, il n'y a pas d'un il n'y a pas de phino pain, il n'y a pas de moins 1 à la touche euh, voilà donc et donc et c'est vraiment une unité qui est là pour faire du kill et après mourir en paix et là on l'a vu elle a ouvert l'unité a, a ouvert les trois parangons euh, ah oui, avec une, euh, une facilité avec... déconcertante c'est ça c'était impressionnant même et moi j'ai hein. ah, ça, ça. 100 points ils ont arraché en une phase sans oh, buff, points, il y avait euh... juste un ordre c'était ouais. le plus 1 à la touche qui donnait en plus le plus en PA, juste un ordre et ça arrachait 240 points. Ça. Donc, ça c'était cool. Ouais. Euh, voilà, pour les secondaires, bah, les secondaires à SRA sont relativement facile à mettre en place là le scénario était un peu plus euh, difficile parce que euh, les, on l'a vu hein, de toute façon cette partie aussi on a du monde à la fin de la partie comme tu l'as dit parce que Eh bien euh, on, on a lancé lentement on s'est pas jeté au milieu on a pris notre temps euh, on le voit en secondaire on fait pas beaucoup On fait 28 points chacun donc en primaire pardon On fait 28 points chacun donc c'est vrai que ça creuse pas l'écart de score et puis après bah, c'était assez intéressant les eaux Super content de cette ouais. unité, les taureaux green, euh, vraiment cool. Après attention, t'as vu, il hein, y a des phases, euh, la, la séquence de corps à corps quand j'ai pas les bonus de moins 1 en supplémentaires. supplémentaire. Ah oui, oui, euh, oui. sur de l'armure du mépris ça rebondit hein. t'as de la save ça, à 3 ça, ça, euh, bon ben bah, voilà un, un petit peu de craquage et c'est terminé ils sont trompés de sens en fait ils tapaient avec le ouais la avec le c'est la... ça ah, bah, ah, bah, comment ça, ça marche <rire> c'est ça <rire> donc voilà on espère que la partie vous a plu les amis moi ça m'a fait super plaisir de jouer l'astra militaroom j'aimerais bien vous jouer mais je suis en train de la monter euh, la future armée votan convertie de la chaîne mais je veux prendre le temps de la peindre et de la convertir en gristoffant en faisant du kit kitbash etc donc je prendrai un petit peu plus de temps pour la mettre sur la table en attendant ben bah, voilà très content d'avoir joué ce codex là très content de te recevoir encore une euh, fois ouais, si content de venir Et ben, ça, ça fait super plaisir. Et puis on espère euh, avoir d'autres mondes la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que je dis la semaine prochaine, il n'y aura personne la semaine prochaine. <rire> Mais à la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de la guerre. à plus tard